Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo un petit peu euh, inhabituelle qui sort complètement du carcan de ce que vous connaissez sur Commodore TV. Bah, pour la simple et bonne raison que comme tout le monde, je suis confiné chez moi et que je ne peux donc pas générer ou créer d'interactivité autour de la table de jeu. Ce qui limite énormément le contenu que je peux vous apporter et puis ce qui limite énormément aussi ma pratique du jeu de figurines. Euh, néanmoins, il se trouve que bah, ces, ces derniers jours, j'ai pris un petit peu le temps de voyager sur YouTube et de visiter différentes chaînes, de découvrir pas mal de choses autour du Wargame. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas partager bah, ces, ces découvertes avec vous Donc, euh, je me lance dans cette vidéo qui va être de vous donner un petit peu mon avis sur euh, toutes les chaînes qui, euh, qui euh, font vivre le, le Wargame français, donc les chaînes YouTube. Il y a pas mal, pas mal de choses, il y a plein de choses intéressantes à dire. Et, euh, et je pense, bah, j'espère en tout cas que je vais vous faire découvrir des choses aussi à travers, à travers cette vidéo. Et, euh, et puis voilà. Avant de rentrer dans le dur des propos qui vont être tenus, euh, je tiens à préciser que l'ensemble des chaînes dont je vais faire la review, ou dont je vais donner un petit peu mon avis... Euh, sont des chaînes YouTube et que euh, quoi qu'il en soit, même si les thématiques ne sont pas celles sur lesquelles euh, moi j'accroche ou sur lesquelles j'ai euh, un affect particulier, euh, j'ai beaucoup d'estime pour la totalité des chaînes que je vais vous présenter. Donc déjà, je, je salue euh, l'ensemble des YouTubers que je vais vous présenter parce que euh, étant moi-même impacté par l'investissement que génère le fait de tenir... Euh, une channel sur YouTube, euh, je sais ce qu'il en coûte et je sais, ça... sais l'énergie que ça, que ça prend, etc. etc. Le fait de s'exposer aussi via un média comme celui-ci. Donc je salue la totalité des, des chaînes que je vais vous présenter. Il faut savoir que tous les avis que je vais vous donner seront des avis positifs. Euh, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais vous présenter une chaîne, je vais vous la présenter globalement en vous donnant pour moi comment je... enfin, ma, ma façon de lire cette chaîne-là, ma façon de l'interpréter. Euh, et puis euh, je vais vous donner pour moi les points forts de cette chaîne Ce qui en fait vraiment une chaîne qui a ses particularités Ce qui donne euh, du, du grain, de la saveur, du, du croquant quand on regarde les vidéos et, euh, et puis bah je me permettrai sur chaque chaîne de donner ce que moi j'améliorerais si j'étais le youtubeur en question euh, Donc voilà, je vous ai fait une sélection d'une vingtaine de chaînes et... Forcément pour le jeu, jeu, je vais finir par Commander TV et, euh, et, puis, et puis voilà donc bah, c'est parti les amis pour cette euh, review des chaînes YouTube du Wargame francophone. C'est un contenu un peu ludique, un peu sympa, on va kiffer, moi j'ai mon petit caf, j'espère que toi aussi derrière ton écran mon ami t'as ton petit caf et puis bah, c'est parti pour, pour la review. Ok, donc dans cette analyse aussi, ce qui est intéressant de, de voir et de découvrir, c'est les différents univers qui vont euh, bah, s'approcher euh, du wargame, du hobby de façon très générale. Donc c'est aussi ça que, que sur lequel j'ai voulu être regardant. Euh, c'est les différentes thématiques qui sont abordées. Donc on va, on va découvrir qu'il y a des thématiques fortes, donc, qui sont bah, généralement euh, le jeu, euh, la peinture, le modélisme et le fluff. Alors quand j'entends le jeu, il y a... Pour moi, il y a deux branches qui vont se séparer aussi du jeu. Il va y avoir les chaînes qui vont traiter euh, du jeu à proprement parler par euh, bah, la pratique en elle-même sur la table. Et il y a le jeu qui, pour moi, est vu aussi dans un cadre de couverture de nouveautés, de sorties, etc. Donc vraiment, dans la, dans la, dans la case jeu, je mets ces deux, ces deux grosses thématiques-là. Donc voilà. Et, euh, et après, ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des domaines qu'on va voir, les YouTubeurs en question, quand ils font du contenu, ils amènent leur personnalité et leur façon de pratiquer le hobby. Et c'est ça qui est super intéressant, de voir comment les gens interagissent et apprécient plus ou moins certains types de personnalités ou d'autres. Donc euh, voilà, ça, c'est super cool. Et, euh, et voilà, donc on va commencer cette, on va commencer cette, cette review, cette analyse. Je ne sais pas comment on peut appeler cette vidéo, mais on va, on va l'appeler euh, « Mon avis sur euh, le Wargame et les chaînes de Wargame euh, » par une chaîne que, qui, à mon sens, est peut-être une des meilleures chaînes du, euh, du, du, du YouTube Wargame et qui est euh, peut-être aussi une des meilleures chaînes dans le domaine de la peinture pour le coup euh, je vous la mets de suite, c'est la chaîne de euh, Mini Socle, donc c'est la chaîne de Dim69 Dim euh, c'est une chaîne que moi j'ai découvert il y, y a déjà un certain temps euh, et que j'apprécie vraiment vraiment beaucoup euh, donc on a une chaîne avec euh, qui ne traite là pour le coup vraiment que de la peinture, ce ne sont que des tutos peinture. Alors il y a quelques contenus quand on quand on va chercher dans ces vidéos, il y a eu quelques je pense c'est peut-être à, à voir comme des tests, il y a eu quelques contenus type euh, unboxing, il me semble avoir vu quelques unboxing, mais là on est vraiment dans euh, dans du contenu peinture. Là là c'est du tuto et, euh, et c'est du tuto de globalement, euh, de gros niveaux. Hein, vraiment, il y a, y a un très très bon niveau de peinture de la part de, de DIM69. Alors, il faut savoir que, que, que DIM69, c'est quelqu'un qui a un site aussi. Euh, il, a, il a tous les liens. Hein. Je, vous invite à, je vous invite, bien sûr, à aller découvrir cette chaîne si vous ne la connaissez pas. Il y a tous les liens de son site. De, il, il fonctionne aussi par Patreon. Et, euh, et alors, lui, ce qui est appréciable, c'est qu'en fait, il va vous montrer des techniques de peinture sur euh, des pièces spécifique donc c'est pas c'est pas tant des tutos pour dire euh, comment peindre un space marines comment peindre euh, un truck orc ce genre de choses euh, il va vraiment vous montrer comment peindre euh, un certain type de volume comment peindre euh, comment faire un certain type d'effet donc c'est ça qui est super intéressant euh, par exemple si je prends euh, celui ci c'est euh, le nmn il y, a, il y a beaucoup beaucoup de tutos sur le nmn euh, donc voilà ça c'est sur, euh, sur une, le, une, une lance une dague de lance euh, j'aime beaucoup la façon alors on va, on va revenir dans la vidéo parce que pour le coup je l'avais déjà laissé défiler alors déjà j'aime beaucoup, euh, beaucoup son bagou, la personnalité on sent qu'on a affaire à, à quelqu'un de vraiment vraiment cool, euh, qui, a, qui a un très bon délire, on voit de suite quand il nous présente la figurine qui a un gros niveau de peinture euh, c'est un mec qui Pein, beaucoup au pinceau. Je ne sais, sais plus s'il y a de l'aéro dans ces vidéos. J'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas m'épancher pencher. Mais beaucoup, beaucoup de techniques au pinceau qui sont montrées. Euh, et euh, et c'est super intéressant ce qu'il fait. C'est du travail de qualité aussi, parce que dans la réalisation, on voit qu'il y a une belle qualité d'image. Il euh, y a un bon aspect pédagogique aussi dans, dans le contenu qu'il ramène. Donc ça, c'est super intéressant. Il montre des techniques qui sont... Euh, qui sont... Euh, plus ou moins compliqué. Euh, mais euh, voilà, c'est une approche hyper intéressante de la peinture par le biais de, bah, de ce personnage qui est Dim69 et qui, euh, je le trouve vraiment... Euh euh, vraiment sympa, par, par, le, par le timbre de voix, par la façon d'approcher de, de, en fait le contenu YouTube, comment systématiquement ses vidéos, par euh, « salut, salut les pindouilleurs Donc euh, voilà, on, a vraiment, on est vraiment dans le côté fun, dans le côté partage, enfin voilà. Et, euh, et donc il y a de nombreuses vidéos, donc c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de talent en peinture, hein, on ne va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent en peinture euh, et, euh, et qui amène un contenu de qualité. Donc vraiment, euh, vraiment, vraiment quelqu'un à suivre euh, très sincèrement, pensez à, à je ne vais pas le répéter pour les, les 20 chaînes que je vais montrer, mais franchement, abonnez-vous sur ces chaînes, mettez des pouces bleus sous les contenus, moi je suis euh, pour la démocratisation de l'abonnement, du pouce bleu, ça aide énormément, les chaînes de façon, de façon générale, les chaînes YouTube favorisent énormément la pratique du wargame, donc euh, voilà, il faut, il faut soutenir ces chaînes, il faut soutenir ces YouTubers, donc voilà, faites-le donc vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de tutos euh, sur plein de thématiques. Sur son Patreon, en fait, quand on est sur son Patreon, on accède à. à d'autres euh, tutos d'autres d'autres spécificités donc voilà ça c'est super intéressant euh, il y a des vidéos qui reviennent aussi sur la préparation du matériel il y a des vidéos qui, qui, enfin, voilà, qui, qui montrent voilà c'est qui montre comment travailler voilà peindre si je prends celle ci euh, peindre, peindre, peinture sur figurine, tuto peindre euh, un jaune orangé donc voilà il a l'approche sur un type de texture sur un type de couleur euh, voilà, c'est vraiment très très complet j'avais pas vu qu'il avait fait des tutoriels en, en, il s'était tenté au tutoriel en anglais euh, je pense que c'est aussi pour lui une façon de s'ouvrir à, à, à un plus large public parce que là pour le coup il y a vraiment du contenu de qualité euh, voilà, euh, c'est vraiment une très très bonne chaîne Très sincèrement, j'aime beaucoup cette chaîne On voit aussi que c'est super structuré hein. On a, Les miniatures sont vraiment... Il y a une typologie pour les miniatures Il y a une typologie aussi de présentation des vidéos voilà. Peinture sur figurine, open the box Peinture sur figurine, tuto euh, Vidéo spéciale, etc, etc. Donc euh, c'est donc une chaîne qui est très bien faite Qui est très bien tenue euh, J'aime beaucoup, donc voilà, je tenais, je tenais à, vous la, à vous la présenter euh, il a un blog, sur lequel je n'ai jamais, jamais été d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher. Je connais son site parce qu'il vend du matériel, euh, il vend du matériel de, de, de modélisme. Je vais couper le son de lundi pour ne pas être embêté. Donc euh, voilà pour, pour Mini Socle. Euh, vraiment une chaîne, si vous ne la connaissez pas, une chaîne à découvrir. Un, un peintre de talent qui vous partage des tutos de qualité. Si... Ah, j'ai dit que je le faisais pour chacun. J'ai dit que je le faisais pour chaque euh, chaîne. Et euh, si j'avais quelque chose à améliorer sur cette chaîne-là, eh ben très sincèrement, euh, je sais pas. Là pour celle-ci, je je vous, avoue, je, je, vous, je vous avoue que je cale parce que euh, je sais pas quest que je sais pas vraiment qu'est-ce que moi je pourrais améliorer sur ce type de contenu. Ça me paraît déjà vachement complet, vachement professionnel, vachement bien amené. Euh, J'ai du mal à me prononcer, mais de toute façon, aucune chaîne n'est parfaite. Donc, il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est systématique. Euh, peut-être si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait euh, diversifier peut-être euh, le contenu. Non pas dans sortir du carcan, du tuto peinture, mais peut-être... Euh, Peut-être euh, se tenter à d'autres choses. Euh, là, pour le coup, on voit vraiment que c'est certains types de volumes qui sont travaillés, certains types de textures, etc. Peut-être élargir un petit peu plus euh, dans le sens où bah, peindre, euh, peindre une figurine, ou peindre une armée, ou peindre un véhicule. Euh, voilà, je sais pas. Après, très sincèrement, là, c'est vraiment pour trouver un truc à dire parce que j'ai pas grand-chose à dire sur cette chaîne. Elle est vraiment très très bien. Voilà, en tout cas Dimitri, euh, si tu as vu cette vidéo, euh, mes sincères salutations. Et on passe de suite à la chaîne suivante. La chaîne suivante, bah, c'est encore une chaîne de peinture. C'est encore une chaîne de peinture et c'est la chaîne de l'atelier du TIF. Euh, que beaucoup doivent connaître parce que pour le coup, elle a déjà 13 400 abonnés. Donc ce qui en fait une des, une des, sans doute une des plus grosses youtubeuses euh, de, du, sur le, dans le domaine francophone. Parce qu'il n'y a plus, quand on passe les 10 000 abonnés, il n'y a plus énormément de chaînes. Vraiment, après, il y a les chaînes qui passent les 10 000 abonnés, il n'y en a plus beaucoup. Elle, pour le coup, elle est déjà à 13 400. C'est une chaîne qui existe depuis un certain temps. Donc là, encore une fois, c'est une chaîne de peinture. C'est vraiment une chaîne de peinture. Et la particularité de cette chaîne, c'est qu'elle est tenue par Utif, qui est, à ma connaissance, la seule youtubeuse dans le domaine du wargame. Et on le sait, de toute façon, dans le domaine du jeu de figurines, il y a peu de filles. Et là, pour le coup, c'est super cool de voir qu'on a une personnalité féminine. Et en plus très talentueuse dans le domaine de la peinture, puisque là, c'est vraiment vraiment la thématique aussi de cette chaîne-là, ça va être la peinture. Euh, la peinture, et bah, quand on parle de peinture, forcément, c'est les, les tutos. Euh, donc voilà, je sais que cette chaîne-là, elle a... Elle a elle a peut-être connu différentes périodes. Il y a eu une période euh, très forte. Moi, je, je la connais depuis un certain temps cette chaîne-là, et, et il y a eu un, une période très forte où, euh, où notamment, il y avait peut-être des tutos qui portaient un peu plus du domaine de Games Workshop et, euh, et qui faisaient euh, et qui, qui cartonnaient hein, vraiment. Euh, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de vues. Euh, je me rappelle d'un tuto sur des Space Marines. Voilà, il y a des tutos sur des Imperial Knights. Euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment des tutos encore une fois de qualité avec une approche professionnel parce que je pense que c'est vraiment son domaine professionnel c'est la peinture sur figurines euh, donc euh, donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup beaucoup de tutos euh, c'est euh, je pense que c'est une chaîne qui a par rapport on, on va la comparer à mini socle parce que bah c'est la même c'est le même domaine c'est une chaîne qui est, je pense moins structurée euh, et c'est une chaîne qui va euh, je pense aussi aller dans la direction euh, dans le, les, les, euh, le choix et la pratique du wargame de UTIF. On sent vraiment qu'il euh, y a eu une période où il y a de la figurine Games Workshop. Euh, là, on voit qu'il y a aussi une période avec des lives. Euh, que là, pour le coup, je ne vais pas me prononcer. Je ne connais pas du tout ce type de contenu. Euh, donc, je, ça, c'est des lives, les FGDM. Euh, donc voilà où elle parle de, elle parle de plein de choses euh, Elle parle de plein de choses diverses elle, elle aborde des jeux, il y a des unboxings de jeux etc, etc. Et, euh, et là il y a du... on repasse sur ces derniers temps sur du tuto peinture J'ai vu qu'elle en avait publié certains euh, Elle a testé la contraste aussi euh, voilà. Et il y, a, il y a eu pendant un certain temps aussi un, un petit, euh, une petite disparition des radars On voit il y a 9 mois, 8 mois, 7 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois Et il y a un peu moins de contenu euh, voilà, et là on, on voit apparaître bah, depuis, euh, depuis ce dernier mois. Là, on voit qu'il y, euh, y a une petite dizaine de vidéos qui viennent de sortir, un petit peu moins. Là, il y a, a 7-8 vidéos qui viennent de sortir avec un unboxing et puis bah, il y a de la peinture. Donc, euh, donc voilà, encore une fois. Euh un peintre euh, vraiment de, de, de talent avec euh, une approche bah là pour le coup qui est encore une fois bah, c'est pas pour le coup vraiment c'est une approche qui est encore une fois pédagogique et donc qui est, qui est aussi super intéressante, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ces peintres de toute façon qui ont, qui ont du talent, hein, très clairement, ont beaucoup de choses à apprendre et les vidéos le permettent. Euh, je sais que pendant un temps aussi elle avait un, elle avait un Patreon et il me semble qu'elle ne l'a plus. Je, je veux pas trop trop m'épancher. Mais euh, voilà, donc c'est pareil, une, une, une, une super chaîne, il y a plein de contenu à prendre, donc là le contenu est très diversifié pour le coup, on le voit hein, par rapport à, à, à, à mini-socle, une ce qu'en miniature c'est moins structuré, euh, on a un peu plus de mal à se repérer, donc ça pour le coup si j'avais un, un point peut-être à améliorer, ça serait ça, ça serait euh, un petit peu restructurer le, la bibliothèque peut-être vidéo, alors je ne suis pas allé dans les playlists, euh, peut-être que c'est pour le coup plus structuré dans les playlists, euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses encore, même dans les playlists il y a beaucoup de choses, donc peut-être restructurer ça visuellement, ne serait-ce que les, les miniatures, je sais que ça prend du temps à faire les miniatures etc, etc. Mais, euh, mais pour le coup une fois qu'on qu trouve un overlay, un template, après le réappliquer ça permet aux au viewers d'avoir une visibilité rapide sur le type de contenu, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire euh, voilà, donc là là si, si j'avais quelque chose à améliorer ça serait ça, après bah, sinon bah, super, moi je, moi je souhaite vraiment utile de continuer, et de nous balancer du contenu, la euh, voilà, la dernière vidéo, pour le coup, euh, qui est sortie, euh, qui est vraiment cool. Pe peindre, les, voilà, c'est la faction Nurgle de chez Spire. Donc, bon, bon là, bon voilà, tout simplement, quand on voit ce qu'elle fait, euh, c'est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup le, le graphisme qui est apporté par la façon dont elle a abordé ses figurines. Parce qu'il y, y a des choses qui sont plus saturées dans ce qu'elle a fait, où euh, c'est assez pétant et tout. Mais là, là je trouve qu'elle a vraiment respecté le délire en Nurgle. Euh, c'est vraiment cool et franchement, le tuto. Alors, elle peint à l'aéro, elle peint au pinceau. Le tuto est vraiment classe, donc, euh, donc voilà. Allez, allez allez découvrir ça, euh, les joueurs Norgle. Je sais que vous êtes très nombreux. Euh, si vous voulez des idées, euh, comment aborder aussi vos figurines, c'est vraiment cool. Ce tuto est vraiment classe. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, je pense avoir fait le tour. Bonne continuation en tout cas à Utif pour tout son contenu. On passe à la chaîne suivante, les amis. Et bah, c'est Pierrot de OTV. Euh, super, euh, super chaîne euh, Pierrot Qui approche les 4000, euh, les 4000 abonnés C'était super cool Moi je l'ai invité sur un live Et euh, il, il approchait les 3000 abonnés Quand on s'était rencontré sur ce live euh, Et là il est bientôt à 4000 Donc je suis super content pour lui Alors Pierrot c'est une chaîne qui, euh, qui fait beaucoup de présentations De nouveautés Donc lui il est vraiment dans l'unboxing euh, dans, dans, dans la présentation voilà Il est... Euh... Et puis surtout, il est beaucoup dans l'univers Star Wars. C'est ce qui fait la particularité de cette chaîne. Pour le coup, c'est qu'on sent que bah, Pierre, c'est un grand fan de Star Wars. Hein. On ne va, va pas se le cacher. Euh, donc voilà, c'est une chaîne qui est aussi euh, portée par, par le personnage de Pierre. Euh, qui est, euh, qui est un, un personnage je le pense super attachant Qui a une personnalité super attachante Donc ça c'est vraiment cool euh, Moi j'aime bien je, je, je, alors, je vais vous parler moi du format vidéo que j'aime beaucoup et, euh, et je trouve ce qui est vraiment cool C'est euh, la personnalité qu'il emmène à travers les vidéos euh, Des fois il y a des coups de gueule Des fois il y a des coups de cœur voilà C'est euh, euh, vraiment Moi je me moi, je retrouve aussi dans ce qu'il amène Dans la personnalité C'est vraiment euh, voilà, C'est le pote qu'on a tous dans notre cercle de jeu euh, qui, a, qui a son petit avis à donner sur ce qui sort Comment il l'aborde, comment il le perçoit et tout. Donc ça c'est vraiment cool euh, ce, qui, euh, ce que j'aime particulièrement sur sa chaîne C'est ce format là C'est l'Expresso euh, qui, a, qui a en plus un nom vraiment cool pour le coup Et, euh, et donc bah, l'Expresso c'est en fait un format vidéo Où le, le délire c'est vous buvez votre petit café Vous écoutez la nouveauté qui vient de sortir Et il vous présente les nouveautés par semaine Donc là c'est l'Expresso de la semaine 13 C'est le dernier qu'il a sorti euh, et, euh, et donc voilà on a un petit plan au début de la vidéo sur lui où il va vous expliquer de quoi il parle Et puis après bah voilà, c'est parti pour l'Expresso euh, Vous prenez votre petit café et puis il vous présente tout ça à sa manière avec son approche, son bagou Donc c'est cool euh, là, bah là pour le coup sur la semaine 13 il n'y a pas beaucoup de sorties vu qu'on est en période de confinement Mais, euh, mais voilà, bah il y a du 40k, il y a la prophétie du loup Il a fait une vidéo aussi sur, sur cette boîte là parce que je pense qu'il a, il a eu cette approche de 40k par ce biais Il, il s'est fait happer par Games Workshop comme beaucoup d'entre nous et donc, euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est euh, un format vidéo que je trouve vraiment cool, qui pour le coup est très original parce que personne ne le fait, euh, ce petit, euh, petit check-up, parce que lui il fait vraiment pas que du Game Workshop, Shop, hein. là, là c'est Games Workshop, Shop, mais il, fait, il, il balaye vraiment beaucoup de choses et, euh, et ça c'est vraiment cool et donc on, on peut se tenir informé via l'Expresso, euh, voilà c'est top c'est top et puis euh, et donc je vous invite vraiment à le suivre euh, à le suivre à, à, à vous abonner à liker ce contenu euh, c'est du contenu de qualité euh, voilà pour euh, j'aime aussi beaucoup la façon c'est pareil hein, il a on sent au niveau des miniatures que c'est structuré c'est quelqu'un qui maîtrise l'outil informatique donc euh, voilà c'est il euh, a le côté ludique le côté divertissement dans les miniatures euh, c'est vraiment cool euh, si j'avais quelque chose à, à améliorer sur cette chaîne, franchement, alors je sais que Pierre, c'est un grand fan des jeux Star Wars. Il joue à Légion, il joue à d'autres jeux. Moi, vraiment, ce que j'aimerais voir, en vérité, sur cette chaîne, si j'avais un point amélioré, ça serait le voir autour d'une table de jeu et un rapport de bataille. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir sur, sur OTV. C'est Pierrot autour d'une table euh, euh, avec, euh, avec ses, ses, ses armées Star Wars Légion ou même euh, l'armée qu'il est en train de préparer sur Warhammer 40 000. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais découvrir. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est ce qui manque à cette chaîne, euh, c'est du, du, du rapport de bataille. Parce que là, pour le coup, comme je vous le disais au début de la vidéo, on est vraiment dans l'esprit la, dans la, dans jeu, en vérité, du contenu, euh, du contenu YouTube. Donc là, pour le coup, c'est l'esprit jeu, mais par la couverture de nouveautés, en nous parlant de ce qui va sortir, ce qui hype, ce qui... Voilà, là, et là. Euh, et pour le coup, bah, je pense qu'il manque aussi cette branche de, de l'esprit jeu de YouTube, c'est-à-dire bah, le rapport de bataille. Et pour le coup, moi, je pense que c'est le... C'est le point amélioré sur cette chaîne, c'est du jeu, Pierrot, voilà, si tu m'entends, euh, j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Euh, pour le coup, moi, je j'ai collaboré avec Pierrot sur des lives parce que je voulais faire intervenir en tant que chroniqueur et j'aimerais bien le re refaire re euh, remettre en place ce, ce, ce partenariat avec Pierrot sur d'autres lives, donc j'espère que ça sera et, euh, et moi ce que j'avais proposé à Pierrot, mais on n'en on on a pas trop reparlé, ça serait euh, qu'il nous fasse un, un, expresso, euh, un expresso pour Commander TV, euh, c'est-à-dire qu'il nous propose un format vidéo, euh, un petit condensé de toutes les sorties, parce que moi pour le coup je ne suis pas trop, et, euh, et voilà qu'on puisse diffuser ça sur Commander TV, mais euh, avec, euh, avec Pierrot dessus en tant que chroniqueur. Voilà donc Pierrot si tu vois cette vidéo, la, la proposition tient toujours et j'attends tes retours là-dessus. Voilà les amis, donc pensez à, à vous abonner chez Pierrot, c'est une super chaîne, et je passe de suite à la suivante. Outlaw Wargame Outlaw Wargame, donc c'est une chaîne là, exclusivement Warhammer 40 000. Euh, c'est euh, une jeune chaîne euh, qui a... Euh, alors, je sais pas combien de vidéos il a au compteur, mais il, il va peut-être une une bonne vingtaine de vidéos et voilà il existe depuis cinq mois donc c'est pas c'est pas une c'est une, une jeune chaîne encore on peut le dire c'est cool il a passé les 1000 abonnés donc ça c'est euh, félicitations à lui alors je le connais je connais pas ce joueur euh, le, le, le présentateur de, de cette chaîne je le connais pas euh, mais j'ai vu qu'il suivait Commodore tv il, il avait déjà il avait déjà posté euh, des trucs sur les publications de, sur les publications facebook de Commodore tv donc euh, donc voilà j'ai moi j'ai découvert cette chaîne et euh, ben c'est cool, franchement, c'est une chaîne qui est plutôt cool, euh, qu'on aborde encore une fois via la personnalité du, du joueur en question, parce que là, c'est vraiment un joueur Warhammer 40000 000, euh, et, euh, et on aborde donc les vidéos par, euh, par son approche du jeu. Moi, ce qui, ce qui on va dire, sur lequel j'ai une attache particulière, c'est que euh, c'est un joueur, a priori, qui, fait les, euh, qui a fait des qualifs ETC, donc qui aime bien. Voilà, il a fait des vidéos euh, training ETC, voilà, ces vidéos-là, training ETC, etc., donc... Euh, euh, c'est quelqu'un qui aborde un petit peu le jeu de façon compétitive, mais pas que, parce que j'ai vu qu'il y avait du rapport narratif, etc. etc. Euh, voilà, alors ce qui va faire la force de cette chaîne, c'est bien évidemment le rapport de bataille. Et je vais prendre le, le dernier qu'il a fait. Euh, le rapport de bataille, ça va vraiment être le, le cœur de contenu de cette chaîne. Et en plus, bah, le rapport de bataille, c'est quelque chose que, que, que la communauté aime voir, le rapport de bataille vidéo. Euh, bon, là, on tombe sur euh, bon rapport de bataille. Il faut il faut peindre les figurines, les gars, hein, pour les rapports de bataille, absolument. Ça, c'est extrêmement nécessaire. Euh, pour le, après, c'est pour le cadre de développement. Hein, si vraiment euh, il, il veut continuer à développer, etc. Il faut il faut s'efforcer de, de tout peindre. Euh, donc euh, donc voilà. Alors, je vais revenir un petit peu au début de la vidéo. Donc euh, les rapports de bataille sont cool. Et, euh, et surtout, moi, ce que, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une, une, encore il y a une grosse marge de progression. Donc, il est déjà une vidéo qui fait euh, 22 mars, ça fait quoi Ça fait 2-3 ça fait semaines 3400 vues, c'est pas, pas déconnant du tout. Euh, la table de jeu est cool, Bon, le tapis, le tapis est bien. Les décors sont, sont corrects. C'est te pas. Ouais, il faut du scénario mon poteau, mais euh, mais tu, tu vas t'y mettre. T'inquiète. Euh, voilà, la, la table de jeu est cool. Et puis euh, et puis euh, je pense qu'il a vraiment euh, il y a vraiment une super marge de progression encore. Euh, sur, euh, sur la, la, la qualité visuelle, parce que là, euh, alors je sais pas avec quoi il filme, mais, mais il a de la marge de progression vis-à-vis -vis de ça, donc ça ça, ça, ça ça se fait avec le temps, et, euh, et je pense qu'on va voir cette chaîne-là s'améliorer avec le temps, donc moi j'espère qu'il va qu va continuer à balancer du rapport de bataille, parce qu'au final, des chaînes de rapport de bataille Warhammer 40.000, il y en a pas, pas beaucoup, beaucoup. Voilà. Après, bah, il, présente, euh, il présente les armées, donc les armées sont correctement peintes, c'est pas ouf, mais l'armée correctement peinte, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'efforcer de, de travailler, euh, s'il veut continuer à développer, bah, ça va être la qualité des figurines, etc. etc. En tout cas, les armées sont variées, c'est bien. Euh... Là, je ne sais pas si celui-ci a une, une connotation compétitive ou non, mais les armées sont variées, on voit des choses différentes. Euh, donc voilà, c'est vraiment cool. Et puis après, bah, ils déroulent leur partie. Alors, une partie de 2000 points, 1h35, c'est bien. Je pense que ça serait cool de raccourcir peut-être un petit peu le format, de réussir à taquiner les 1h pour commencer peut-être au début. Hein. Euh, voilà, ça oblige en fait, le fait de raccourcir certains rapports de bataille, ça oblige à, à condenser la façon euh, ça vous oblige à condenser les actions et ça oblige aussi au réalisateur qui fait la vidéo à, à, à avoir une approche plus synthétique de son jeu et ça c'est vraiment cool donc, euh, donc voilà, donc là bah, c'est du, euh, du rapport de bataille 40k donc euh, voilà je c'est vraiment top qu'il y, qu y ait des chaînes qui, euh, qui se lancent, qui se développent, il atteint les 1000 abonnés moi je pense qu'il peut vraiment aller chercher plus il faut qu'il il faut qu'il bosse sur sur la, la qualité visuelle de son contenu lui le, le, le présentateur en question il a le bagou, il a le, voilà il a, il a l'envie ça sent il a l'énergie et tout de faire des trucs cool donc ça c'est ça c'est vraiment vraiment bien et puis et puis voilà il a fait il a fait différents types de formats euh, mais on voit que vraiment c'est les rapports de bataille hein. de toute façon on le sait c'est les rapports de bataille qui plaisent là il fait 3000 3500 vues 3500 vues donc voilà en tout cas je, je lui souhaite je lui souhaite vraiment de, de continuer à développer son contenu c'est vraiment cool ce qu'il fait euh, si j'avais quelque chose à améliorer bah c'est ça pour le coup c'est ce dont j'étais en train de parler c'est vraiment euh, l'approche euh, l'approche graphique visuelle des vidéos en elle même euh, parce que bah, euh, le rapport de bataille 40k mais il, et je pense que si vraiment il continue de lui même ça va s'étoffer il va avoir des idées voilà. c'est vraiment cool donc euh, moi si j'avais les points améliorés, ce sera la, la qualité visuelle de, de la réalisation vidéo. Euh, voilà. Et puis, pour le reste, bah, c'est vraiment cool. Il a déjà sa thématique sur les miniatures. Voilà, c'est top. C'est... C'est un, un jeune projet, mais je pense que c'est un projet qui, qui, peut, euh, qui peut faire de super choses. Donc, je lui souhaite vraiment de, de continuer. Euh, pensez, bah, si vous aimez 40K et vous êtes nombreux à aimer 40K, euh, soutenez-le. Allez, allez donc sur sa chaîne et puis, euh, puis abonnez-vous. Ça ça, c'est toujours très motivant pour quand on commence de voir le nombre d'abonnés grandir. On se dit « Ok, il y en a plus d'abonnés, on va faire plus de vidéos. » C'est vraiment cool. Donc, euh, donc voilà. Outlaw Wargame, à soutenir les gars. Allez, on passe à la suivante. La suivante, alors là, c'est une très très jeune chaîne. Euh, très très jeune chaîne qui a, qui a un mois, euh, un peu plus, je pense qu'elle a deux mois en vérité cette vidéo. Euh, c'est une chaîne qui a deux mois, euh, que j'ai découvert euh, par le biais de publications Facebook, il me semble. Euh, qui, comme on le voit, il a, il a 88 abonnés. Et comme le veut le nom de sa chaîne, Dakazone, la chaîne du 40K compétitif. Alors là, mon poteau... Tu, euh, bah tu as affaire à quelqu'un qui s'est lancé dans le YouTube euh, 40K compétitif. Et donc, euh, donc, je suis super content de voir qu'il y a, qu a d'autres chaînes, enfin, d'autres personnages, d'autres personnalités, d'autres joueurs qui ont envie de se lancer sur, euh, sur ça. Donc ça, c'est super cool. Euh, moi, j'ai kiffé, euh, kiffé l'introduction de sa chaîne euh, il m'a fait taper des barres franchement moi j'aime beaucoup le, le, quand le personnage euh, amène un délire avec la pratique de son jeu c'est à dire qu'on on joue tous au jeu de figurine et on, on y joue tous différemment et, euh, et on a tous des potes avec qui on aime plus particulièrement passer des parties parce qu'on sait qu'on va, va se marrer quoi. Et, euh, et là il a fait une vidéo d'introduction qui est énorme où le dieu de la poutre lui parle et, euh, et donc le dieu de la poutre lui dit des choses et, et le, et le pousse à, à faire du contenu donc euh, voilà, euh, ça m'a fait taper des barres quand j'ai vu cette vidéo-là. Et, euh, et puis ensuite, il ben, y a le, le reste de son contenu. Donc là, pour le coup, il y a peu de contenu. Mais euh, il a fait des vidéos où il parle du top 8 des listes du Las Vegas Open. Euh, il a fait une vidéo qui parle des missions ITC. Il a fait une analyse du Belgium Team Championship. Donc voilà, vraiment porté sur le compétitif pour le coup. Donc il sera forcément confronté à, à intéresser moins de monde. C'est normal donc il aura une progression qui sera un peu moins que par exemple Outlaw Wargame qui lui fait du rapport de bataille de façon générale euh, mais franchement euh, c'est des chaînes qu'il faut soutenir parce que euh, bah, sur, la scène, sur, la, sur la scène anglophone du Wargame il y a des chaînes comme ça qui se sont très bien développées notamment Frontline Gaming etc et qui fédèrent vachement la communauté maintenant. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment des chaînes qu'il faut soutenir et, euh, et qu'il faut découvrir. Bon, ben si j'ai des points améliorés, euh, mon pote euh, d'Akazone, il, euh, il faut que tu fasses du... Il nous faut du rapport de bataille parce que euh, faire du, du podcast, euh, bon, c'est du podcast en gros, hein, on parle, etc. Voilà. Euh, faire du podcast, c'est bien, euh, c'est super intéressant, même, euh, mais vraiment pour développer, si tu as envie de développer ta chaîne, il va falloir faire du rapport de bataille, euh, il faut, il faut s'y mettre, et puis, euh, et puis voilà, donc euh, c'est donc une chaîne qui est vraiment cool, moi je suis attentif, je suis attentif. Je ne suis pas attentif, je suis attentiste de ce que va faire cette chaîne et comment elle va se développer. Euh, c'est des projets qui peuvent euh, continuer à exister s'il y a un intérêt de la part du public ou qui peuvent euh, bah, s'éteindre à petit feu si, bah, par exemple, le, le je crois qu'il s'appelle Zohan, le, enfin, son surnom, c'est Zohan, le gars qui fait la chaîne, bah, il a moins de temps à consacrer ou ce genre de choses. Donc euh, voilà. Après, je pense qu'aussi chacun, chacun produit son contenu et au fur et à mesure, les joueurs ils vont, ils vont se rendre compte que de la difficulté Qu'est le fait de tenir une chaîne YouTube et chacun va y être confronté à son niveau et va se rendre compte de, de la difficulté que c'est et donc bah potentiellement les chaînes vont se développer parce que ça va être quelque chose d'émulsifiant, je ne sais pas si ça se dit mais qui va générer de l'émulation pour le créateur, ou alors ça va être quelque chose qui va bah, le, se rendre compte que bah, ce n'est pas ce qu'il qu s'attendait à faire, passer autant de temps sur du montage, nanani nanana et donc voilà. Mais en tout cas, j'ai je souhaite, je souhaite vraiment, vraiment envie de voir cette chaîne, cette, cette chaîne évoluer. J'aime beaucoup son logo, euh, d'Akazone. Il est très simple, mais euh, il est efficace. Le DZ, là, ça, ça parle. C'est quelque chose visuellement qui, qui, qui parle et qui, qui a son empreinte. Donc ça, c'est cool. Voilà pour cette chaîne. Euh, je lui souhaite vraiment, vraiment de, de continuer à nous balancer du contenu et la suivante c'est ben bah voilà là, pareil jeune jeune chaîne c'est un peu on est un peu dans la même dans, le, dans la même idée que euh, mince que d'acca là pour le coup c'est très très jeune chaîne parce qu'en enfin, fait c'est très jeune chaîne non parce que ça a deux mois euh, mais c'est jeune chaîne parce qu'il n'a qu'une vidéo là pour le coup Bol, c'est bolt et pinceau donc ils nous ont livré qu'une seule vidéo euh, c'est euh, alors faut savoir que bolt et pinceau c'est la chaîne de Tonkton tong notre, notre bon vieux Corback, que beaucoup, beaucoup de la communauté euh, compétitive Warhammer 40 000 a connu par le biais de, euh, du CPM, et, euh, et puis beaucoup de gens l'ont connu aussi par, euh, par le biais de, bah, de French War Game Studio. C'était un, un, un des intervenants majeurs de la première année de French War Game Studio. Donc euh, voilà, euh, après, euh, après euh, bah, qu'on qu ne le voyait plus sur French War Game Studio, il avait un petit peu disparu de, de, des, des radars, notre ami Korbak. Et là, il revient avec ce projet, Bolte et Pinceau, euh, qui part sur une première vidéo, qui est la présentation du format ITC. Donc, euh, parce que c'est leur, leur ADN de joueurs, le format ITC, enfin corbac et puis ça, la et sa bande, hein, je vais les appeler comme ça. C'est pas péjoratif les gars, hein, c'est vraiment voilà, un groupe de joueurs qui, qui évolue au sein d'une association dans laquelle est corebacks, qui pour le coup va être la, la, la, la tête de proue de, de cette chaîne, je le pense. Euh, et, euh, et donc euh, là pour le coup, sur cette première vidéo, qui est bien réalisée en plus, je la trouve, je la trouve plutôt cool, elle est dynamique visuellement, etc. Elle euh, et ben, va nous parler du format ITC. Donc, euh, donc, difficile de se prononcer sur la suite parce que, alors, cette vidéo-là, elle est bien réalisée. En plus, pour une première vidéo, bah, il fait 1100 vues, donc c'est cool. Vraiment, c'est un bon... C'est un bon signe. Maintenant, bah, c'est une vidéo il y a deux mois. Donc, euh, pour le coup, je suis aussi très attentiste de voir ce que va donner cette chaîne. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie que, que cette chaîne se développe parce que c'est une autre approche encore. C'est d'autres groupes de joueurs qui vont avoir aussi leur approche. Alors, dans, dans, dans aussi dans, dans les personnes qui ont participé, il y a, il y a Christophe qui est un, un joueur qui, un petit peu, euh, qui, qui manage une communauté de joueurs en Belgique euh, et, euh, et pour le coup je sais qu'il s'est retiré du projet parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop chronophage, donc j'espère que ça ne va pas plomber le projet et que le projet pourra continuer, euh, en tout cas voilà, moi j'avais bien aimé cette première vidéo qui, qui présentait, alors il ne présente pas, il ne creuse pas le format comme nous on a pu le faire, on fait une présentation vraiment euh, complète du format, mais il donne, euh, il donne son avis, Korbach euh, globalement donne son avis les pour les contre sur le format, donc c'est assez intéressant d'avoir cette vision de joueur. Donc, euh, donc voilà, à voir pour la suite en tout cas moi j'espère qu'ils vont continuer euh, ils, ont, ils ont le potentiel pour continuer ils ont les joueurs, ils ont les armées Enfin, ils ont le. Euh, je pense aussi bah, que Corbach il a l'approche maintenant aussi euh, du média Youtube, donc euh, voilà j'espère en tout cas qu'ils vont, qu vont continuer, bah, si j'ai quelque chose à améliorer les gars c'est balancer du contenu bordel euh, parce que là bah, une vidéo c'est pas, pas suffisant pour que moi je puisse, euh, je puisse donner mon avis bah, plus que ça sur cette chaîne là, donc voilà, voilà pour Bolter et Pinceau et je vous passe de suite à la chaîne suivante <rire> Donc la chaîne suivante, euh, c'est le Baratheo. C'est une chaîne qui aborde exclusivement le jeu Le Trône de Fer. Euh, c'est une chaîne podcast Vraiment là euh, Ou c'est du moins la direction qu'elle a pris au début cette chaîne là C'était le podcast C'est à dire euh, eh ben, On a nos, nos, deux, nos deux animateurs principaux euh, Qui parlent du jeu Qui abordent les thématiques etc, etc. Donc, euh, donc voilà vraiment, euh, vraiment une chaîne spécialiste euh, Par des joueurs Pour les joueurs pour le coup euh, Nous c'est cool euh, C'est une chaîne que, qui est vraiment Je pense en développement euh, qui a, un, un, je pense que c'est une chaîne qui a un fort potentiel dans le sens où il n'y a vraiment personne, où, où ils sont très peu, on va dire, à... À suivre de façon régulière le jeu le trône de fer et eux pour le coup euh, le font et, euh, et euh, j'aime bien leur approche du jeu et puis on voit qu'il y a une amélioration dans, le, dans la qualité du contenu euh, là ils ont ils ont remasterisé toutes leurs miniatures il n'y a pas longtemps euh, et ça je trouve ça super appréciable visuellement déjà ça impacte c'est super agréable ça, ça donne un petit côté pro à l'approche aussi du, du média youtube donc ça c'est hyper c'est hyper important pour une chaîne qui veut se développer qui sont à 200 200 bientôt 230 abonnés euh, je pense qu'ils peuvent ils peuvent, euh, ils, peuvent euh, ils peuvent largement aller chercher plus euh, et, euh, et donc voilà, on a été invité euh, sur cette chaîne-là, sur le podcast avec euh, Aïd Ariane, on est sur deux épisodes où on débriefe sur, euh, sur le tournoi donc voilà, si vous voulez le débrief des organisateurs du Master of Westeros, vous l'avez sur ce tournoi euh, ils ont fait une vidéo aussi euh, sur, euh, avec les joueurs un podcast avec les joueurs qui parlent du méta, etc, etc. et puis après, il bah, y a, y a de, de divers types de contenus alors, il y en a un qui a, que j'ai vraiment adoré, c'est la dernière vidéo qu'ils ont sorti euh, là, pour le coup, j'ai adoré l'approche alors, la vidéo, elle dure 44 secondes et en fait, ils, ils ont balancé en 44 secondes toutes les stats de, du tournoi. Alors franchement, je vous le cache pas, euh, c'est peut-être un format que j'ai envie de reprendre pour, pour 40K parce que euh, c'est super bien amené. Euh, là, vous l'entendez pas, mais il y a la musique qui, boom, boom, qui, qui rythme vachement bien le truc. Euh, c'est hyper fluide, alors peut-être même un peu trop pour le coup. Je dirais qu'on est obligé en fait de faire pause sur tous les... Euh, bah, sur, tous les, sur, tous les, sur tous les screens qui balancent, euh, ils ont balancé plein de screens. Il voilà, y a 31, 31 joueurs Stark. Okay sur le top 3, il bah, y avait 2 joueurs Stark et, et un joueur euh, euh, Nightwatch. Donc euh, voilà, c est, c est, ça balance trop vite. Je trouve le concept exceptionnel. C'est vraiment très très bon ce qu'ils ont fait. Euh, mais ça va trop vite. Donc en fait, ça nous oblige à faire pause. Et je pense, là, là je vous parle en tant que YouTuber, les amis euh, de, du Baratheo. Euh, il vaut mieux en fait... Euh, inciter les joueurs à augmenter le temps de visionnage c'est à dire que sur un visuel vous rajoutez 5 secondes en plus que le mec il n'est pas à faire pause ou que ça vous rajoute un peu de temps de vidéo c'est à dire que la vidéo elle, elle devienne 2, 2 minutes 2 minutes 30 et que euh, ça vous augmente du temps de visionnage ça vous aidera pour le référencement de votre chaîne et euh, ça vous aidera à gagner des nouveaux abonnés donc euh, voilà et je, franchement je trouve le concept super ils ont vraiment fait un super truc euh, voilà, c'est euh, euh, fluide, ça va vite, euh, ça va trop vite pour le coup. Mais euh, voilà, c'est un, un, un très bon concept, très bon concept, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc, euh, donc voilà pour ça, euh, si vous êtes fan du jeu Le Trône de Fer, il faut y aller. Euh, si j'ai quelque chose à améliorer, encore une fois les gars, c'est on veut du jeu quoi. Vraiment, euh, ce qui manque à cette chaîne, c'est du jeu. Alors je sais que c'est chronophage à réaliser, etc. Mais je pense que vraiment si vous voulez développer votre chaîne, si vous voulez... Vous voulez fournir du contenu et puis aller chercher des joueurs aussi, c'est ça aussi. Aller chercher des joueurs, il faut qu'on montre du jeu. Euh, et, euh, et je pense que le trône de fer se prête très bien à la, à la, aux médias YouTube. Donc il faut, il faut le faire. Euh, voilà, en tout cas, euh, si vous aimez le jeu le trône de fer, il faut aller sur cette chaîne, il faut les suivre et il faut les, faut les motiver à continuer. Voilà pour, pour le bar à Théo, Je les salue et, euh, et euh, j'espère qu'on pourra faire cette partie défi pour, pour votre chaîne. Ah, la chaîne suivante, c'est notre ami Squig, The Squig Herd. Euh, c'est euh, bah la chaîne de Sam donc Sam c'est le présentateur euh, très sympa avec qui je dois normalement réaliser le premier contenu, enfin pas le premier parce qu'on a déjà fait du contenu Age of Sigmar sur Commodore TV mais avec qui je dois réaliser du contenu euh, Age of Sigmar euh, donc, euh, donc voilà c'est une chaîne de rapport de bataille Age of Sigmar euh, qui est vraiment cool qui est relativement jeune, il est déjà à, à plus de 4000 abonnés bah, c'est du rapport de bataille hein, et ça les gens aiment de façon, de façon générale. Euh, et en plus, là, il, il y a, ces derniers temps, il a, il a balancé des faction focus où il parle des factions et, euh, et ça cartonne. Vraiment, il, il fait, des, il fait, des, il fait un, des, des très bonnes vidéos. Il a une très bonne approche du jeu. Il a des, des super bons consultants qui sont diversifiés. En plus, on ne voit pas toujours les mêmes têtes. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, il eh ben, y a du rapport de bataille. Et surtout, il y a du rapport de bataille de qualité. Euh, ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, la, le rapport de bataille, la qualité vidéo est là. Euh, donc euh, il filme en 4K et en 60 images par seconde au minimum. Euh, les décors sont classe, les tables sont jolies, euh, les armées sont belles. Euh, voilà, c'est fluide. Le rapport de bataille, il dure 33 minutes. Voilà, Là, pour le coup, c'est un petit format, il hein, n'y a, a pas des grosses armées. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chaîne de Wargamer euh, pour Age of Sigmar Donc, euh, donc voilà ça C'est la, la chaîne de rapports de bataille D'Age of Sigmar qu'il faut connaître Pour ceux qui ne connaissent pas Et, euh, et je pense qu'il a, il a, il a un super potentiel sur ce jeu Parce que pour le coup bah, On avait connu justement Il euh, bah, y avait euh, la, la, la guerre au garage Et il y avait aussi euh, euh, BBT qui faisait du contenu exclusivement Sur Age of Sigmar et il bah, n'y a plus rien après eux Donc, euh, donc voilà euh, Plein de rapports de bataille euh, ça C'est vraiment cool et, euh, et puis voilà. Alors, si j'avais quelque chose à améliorer moi sur cette chaîne-là, euh, ça serait peut-être. Je suis. Je suis pas fan des miniatures. Je l'avoue, je suis pas fan des miniatures. Euh, et euh, en fait, je pense c'est plus le. Là sur la miniature, on a du mal à lire ce qui est écrit sur la miniature. Je pense c'est Peut-être la police qui est utilisée. Euh, voilà. Et, euh, et ce qui. Si j'avais quelque chose à améliorer, moi j'améliorerais l'intro de ces vidéos. Euh, parce qu'en gros, euh, c'est une petite musique classique avec ce visuel-là. Et je pense que. Euh, c'est un peu trop doux, euh, je pense, pour un début de vidéo, et euh, après c'est mes goûts, hein, bien évidemment, mais moi j'aime bien quand on rentre, bam, c'est dynamique, dans, dans le dé, dans, dès le début de la vidéo, ça donne envie, waouh, c'est du wargame, mais c'est cool, quoi euh, on, on va, on va s'amuser, et, euh, et pour le coup, euh, voilà, j'aurais vu l'intro d'une façon différente, voilà pour ça, j'avais pas vu, il y avait des cloques, ils jouaient à la cloque en plus les coquins Bien, ça c'est carré ça. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment une super chaîne. Je vous invite à le suivre, à le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, et puis à, à l'encourager via des likes, des likes à foison sous tous ces rapports de bataille les gars. Super chaîne The Swig Heard à suivre pour tous les grands fans de Age of Sigmar je passe à la suivante et la suivante c'est' eh ben, french wargame studio alors ben là c'est c'est le on va dire c'est le vraiment le numéro 1 dans le dans l'univers du wargame euh, du wargame francophone et puis c'est surtout à, à, à ce stade là enfin à ma connaissance c'est le seul qui est vraiment professionnalisé dans le domaine c'est vraiment euh, c'est vraiment la seule chaîne qui est une chaîne professionnelle avec quelqu'un qui vit de ça. Donc ça, c'est euh, assez exceptionnel. C'est un, un, un vrai défi, je pense, que c'est lancé lancer cette chaîne-là et qui, euh, qui réussit. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, 33 000 abonnés, c'est euh, énorme. C'est énorme. Franchement, euh, euh, moi, j'ai connu cette chaîne dans, dans ses débuts. Euh, j'ai fréquenté Evie dans les débuts aussi de cette chaîne-là. Et, euh, et je ne sais pas s'il si avait conscience qu'il irait jusque-là. Et je pense que cette chaîne va continuer encore à, à évoluer. Euh, voilà. En tout cas, euh, pour moi, French Wargame Studio, c'est une chaîne qui a fait énormément de bien au paysage du wargame francophone et qui a favorisé euh, bah, le développement du jeu de façon très générale dans, dans le domaine du jeu de figurine, hein, je parle, j'entends. Mais il a vraiment, vraiment œuvré pour le, le développement du jeu de figurines sur, euh, sur toute la scène francophone euh, et, euh, et ça c'est vraiment super cool parce que euh, parce qu'il a donné un, un, un, un... Un, un essor et un souffle majeur à la communauté. La communauté lui rend très bien, il, il faut le dire. Euh, il, a, il a une super belle communauté qu'il suit, une communauté qui est très fidèle. Euh, on le voit par, par le nombre de vues qu'il fait sur ses contenus, par le nombre de personnes qu'il reçoit en live. Là, j'ai vu, il a fait un live il n'y a pas longtemps. Il avait 2500 personnes en live. C'est énorme, c'est énorme, c'est exceptionnel même. Donc, euh, donc voilà, donc il, a, il a donné beaucoup à la communauté et la communauté lui rend très bien, donc ce qui fait qu'on est aussi dans un... Dans, je pense à un, un cercle virtueux et une, il a une bonne connexion avec sa communauté. Euh, et puis, il a, une, il a une très, très bonne approche du wargame aussi de façon générale. C'est vraiment le divertissement, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, bon, cette chaîne-là, je ne vais pas vous la présenter dans les détails puisque lui, alors lui pour le coup, c'est vraiment... il a hum, il, va, il aborde toutes les thématiques, les grandes thématiques dont je vous ai parlé au début de cette vidéo-là, euh, qui était euh, le jeu, la peinture, euh, le, la nouveauté, etc. Lui, pour le coup, il aborde tout. Il peut, il peut le faire en plus parce que bah, c'est son métier. Maintenant, c'est son métier. Donc, il a... Il, est, il, il maîtrise dans tous les domaines et, euh, et vraiment euh, bah, c'est euh, ce qui définit aussi pour moi French War Game Studio c'est le professionnalisme, on a une chaîne qui est vraiment euh, bah, moi j'ai regardé le dernier rapport de bataille j'ai pas fini encore, mais je l'ai regardé j'ai commencé à le regarder et euh, bah, visuel, graphiquement c'est génial, vraiment, la qualité visuelle est super, euh, les armées sont cool euh, la façon de filmer est cool la réalisation est cool euh, voilà vraiment tout est bien euh, là en plus il reçoit alors sur Age of Sigmar il a, il a un intervenant que moi j'apprécie beaucoup je connais pas du tout hein, pour le coup je ne connais pas du tout Pride euh, mais euh, c'est un joueur dans lequel je me retrouve parce qu'il a une approche à la fois pédagogique et à la fois très stratégique de son jeu euh, là je l'ai vu j'ai regardé sur les premiers tours qu'il joue euh, il déroule son jeu euh, super bien vraiment j'adore j'aime beaucoup euh, c'est hyper fluide quand il connaît, il connaît son, son battle tom par cœur, il te balance tout à une vitesse phénoménale il, dé, il, dé, enfin, alors, il déroule ses actions c'est vraiment top, on a, on a affaire à un joueur qui est très très bon et qui en plus a une approche pédagogique et qui en plus a l'air super cool donc, euh, donc voilà et ça aussi c'est une des forces de French War Game Studio à mon sens c'est euh, les intervenants, il a vraiment des intervenants de, de qualité aussi qui, qui apparaissent sur la chaîne, il, il les choisit avec, euh, avec soin je suppose et, euh, et du coup euh, bah, ça fait une super interaction, lui aussi Evie, il est, il, est, il est très bon en animation, il a, le, il a le délire, il a le bagou, il a toujours le sourire euh, il, il, voilà, c est, c est, il est il est dans son domaine, vraiment, euh, je pense qu'il kiffe aussi ce qu'il fait. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment primordial. Donc, voilà. Une chaîne, euh, une chaîne qui, a donné, euh, qui a donné vraiment, vraiment... Enfin, euh, qui, qui a vraiment aidé le développement, je pense, du wargame, euh, du wargame français. Euh, moi, les, les, les vidéos que je préfère sur, euh, sur cette chaîne-là, je pense c'est celle-ci. C'est les, les Total Whip. Euh, donc c'est des vidéos tuto peinture qui sont réalisées. Enfin, sont, alors je ne sais pas si c'est lui qui les réalise, mais enfin c'est lui qui les, c'est lui qui les, qui les anime et qui les, qui les dirige. C'est euh, Nico Prime euh, et euh, avec une approche super pédagogique. Alors là c'est un, un des derniers, euh, un des derniers qui est euh, les masterclass. Donc là c'est ils avaient fait avant un, un, un autre, un autre type de Total Whip. Avec des, plus des basiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, j'avais trouvé l'approche euh, de Nico Prime superbe, euh, techniquement, pédagogiquement. Euh, J'ai beaucoup aimé la vidéo qui présentait euh, l'approche des lumières, etc., sur euh, le zénithal, zenith, enfin voilà, vraiment, vraiment, vraiment une... une une approche très pédagogique et euh, avec une vraie volonté de partage, ça se ressent, hein, ça, ça se ressent vraiment dans la vidéo, dans les vidéos qu'il a fait. Euh, donc voilà. donc euh, voilà, et puis max, max, max de contenu, donc ça c'est ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, bah, c'est la, la chaîne, c'est notre chaîne professionnelle euh, du Wargame français. Donc longue vie à elle, on espère vraiment qu'il va pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, bah, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Euh, si j'avais quelque chose à améliorer sur French War Game, qu'est-ce que ça serait bah, Encore une fois, euh, je dirais c'est un peu comme, euh, comme le tout premier que j'ai présenté, comme mini-socle. Il n'y a, a pas énormément de choses à améliorer parce que c'est déjà très bon en termes de contenu. Voilà. Euh, alors, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose à améliorer, mais ce que je souhaiterais voir, en tout cas, si, si je pouvais voir autre chose sur French War Game Studio... Euh, moi, j'aimerais voir. Euh, on, on voit qu'il est en train vraiment d'agrandir son équipe. Euh, et vie, il est vraiment. Euh, euh, alors moi, je, je connais un petit peu Arkésis parce que j'ai déjà rencontré sur des events, notamment sur le TC, et puis un petit peu avant. Je, mais si je, de ce que j'ai compris, il a gonflé son équipe encore avec un autre mec qui réalise des vidéos, enfin qui fait des montages vidéo, etc., etc. Donc, il gonfle son équipe et il suit, on va dire, le schéma économique de mini war gaming. Euh, donc, euh, mini wargaming pour moi, c'est aussi euh, l'image que j'en ai c'est qu'il y a euh, différents intervenants. Et je pense s'il y avait quelque chose que je voudrais voir sur, sur French wargame ça serait euh, un nouvel animateur. Alors, pas qui se, qu se soustrait à Evie, c'est-à-dire qu'Evie euh, euh, c'est la tête de proue de, de, de cette chaîne là, mais pour le coup, euh, découvrir une nouvelle personnalité avec une nouvelle approche, euh, je pense que ça serait vraiment cool. Et, euh, et c'est ça que moi, je, si j'aimerais voir un truc en plus sur French War Games, ça serait vraiment ça. Ça serait une nouvelle tête, tête d'animation. Alors jusqu'à présent, on voit qu'il y a ces il invités. Ils ont, ils ont une place, pré bah, je prends Pride, je prends parfois Aretha, pour 40K. Ils ont des places prépondérantes dans le contenu, mais c'est toujours, euh, toujours rythmé par Evie et par sa, son approche qui est, qui est, qui est très bonne. Hein, son approche du du média YouTube et du jeu de figurines. Et, euh, et je serais vraiment euh, agréablement surpris de si euh, on venait à avoir un nouveau présentateur, une nouvelle tête qui s'additionne à ce que fait Heavy. Euh, donc ça, ça serait vraiment cool. Si j'avais un point à améliorer, ça serait ça. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, bah, super chaîne. Euh, super chaîne et puis bah, bah, longue, vie, longue vie à French War Wargame. Les gars, on espère que cette chaîne va, va durer dans le temps et va nous permettre à, aux, aux Wargame français de continuer. Allez, on passe à la suivante. Alors, la suivante, c'est notre ami Iggy TV. Euh, Iggy TV, euh, c'est une chaîne qui, qui, a, qui, est, qui est certainement plus ancienne que la mienne, qui, qui a au moins un an de plus que Commodore TV, je pense. Euh, et euh, et c'est une chaîne qui... Euh, elle est difficile à décrire, la chaîne d'Iggy TV, parce que pour le coup, il fait un petit peu de... Un petit peu de tout. Je pense que c'est vraiment une... En, c'est une chaîne de passionnés, on sent, on sent à travers cette chaîne-là, c'est la chaîne d'Iggy et en fait on, on va au, au gré d'Iggy, comment le mène sa passion. Euh, c'est vraiment ça que je ressens moi quand, euh, quand je, je, je, je vois euh, les notifs de TV parce que je les vois pareil, parce que je suis abonné. Donc, euh, donc voilà, il fait, il fait plein de choses divers et variés, il fait du live, il fait du rapport de bataille sur 40K, on en a vu, euh, il a fait du rapport de bataille sur Légion, euh, sur, sur Warcry, voilà, il fait plein de choses différentes, euh, et euh, c'est assez, assez intéressant, c'est l'approche d'un passionné, euh, comme vous en avez un petit peu tous dans vos cercles de joueurs, dans vos associations, vous avez toujours le, le méga passionné, celui qui est plus, plus passionné que les autres, qui qui kiffe de ouf, eh ben, euh, c'est Iggy. Voilà. Le, ce gars-là dans votre bande, c'est Iggy. Et, euh, et il tient une chaîne YouTube et il vous partage tout ça par plein, plein, plein de vidéos. Alors parfois ça va un petit peu trop dans tous les sens à mon goût. pour euh, pour le pour le on, je, Du coup j'ai un peu de mal à suivre parfois. Euh, donc il, il s'est mis aussi à faire des vidéos fluff, voilà, il fait plein de choses. Euh, mais je pense qu'il, on va dire ce qui définit le plus sa chaîne, c'est les vidéos qui couvrent la nouveauté. Je pense que c'est là-dessus qui qu kiffe le plus. Parce que si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est un... C'est un gars qui, a une, qui tient une boutique et donc qui accède à plein de nouveautés, etc. Et qui vous les partage en fait. Et donc bah, il fait plein de vidéos. De... De, de nouveautés, enfin voilà, il y a plein, plein, plein, plein, plein de contenus différents, euh, voilà, il fait des lives, il a plein d'invités, donc c'est vraiment cool, j'ai vu qu'il se portait aussi sur un jeu qui s'appelle Gasland que je connais pas du tout, euh, voilà, alors si je, je vais vous prendre une vidéo, c'était celle-ci, je voulais vous prendre, euh, top 10 des meilleures sorties Game sur Shop, alors ça c'est vraiment, je pense, c'est le contenu d'Iggy, c'est euh, il aime bien partager son je pense c'est comme mon avis hein. toute cette vidéo n'est que mon avis je vous le rappelle euh, je pense qu'il aime bien partager son ressenti sur euh, le jeu de figurines sur les nouveautés sur, sur ce qui se fait sur ce qui sort etc' donc euh, voilà et, et, et là pour le coup cette vidéo c'est vraiment la définition même euh, bah, il vous donne ses 10 meilleures, ces euh, dix meilleurs sorties de games workshop sur euh, sur 2019 donc il vous donne bah, ce qu'il a aimé, etc., etc., pourquoi il les aime, etc., etc. Donc voilà, d'ailleurs, c'est quoi le numéro 1 on va, on va de suite se porter numéro 1, ce qu'il a préféré. Qu'est-ce qu'il a préféré Eh bien c'est les citadelles contrastes, ok. C'était la grosse sortie 2019 hein, chez Games Workshop, c'était la Citadelle Contrast. Donc euh, voilà, il se définit par le, par le port de son chapeau, hein, le, le tonton Iggy. Donc, euh, donc voilà, c'est une chaîne qui est, qui est vraiment cool, c'est une chaîne de passionnés, euh, où vous suivez bah, les, les pérégrinations d'un passionné dans, dans son approche du jeu. Voilà, il fait plein de choses différentes. Donc voilà, c'est aussi un, un YouTuber à soutenir, les amis, hein, comme tous ceux que je vous ai cités précédemment, euh, à soutenir. Euh, voilà, voilà pour ça. Ah, si j'ai quelque chose à améliorer. Alors, si j'avais quelque chose à améliorer sur IGTV, qu'est-ce que ça serait euh, Qu'est-ce que ça serait bah, Plus de jeux, très sincèrement, euh, plus de jeux. Ils présentent beaucoup de choses. Et euh, là, pour le coup, je dis pas forcément du rapport de bataille, mais euh, qu'on les voit plus sur table, peut-être. Euh, plus de Warcry, plus de... Euh, plus de, de Légion, parce qu'il fait aussi du jeu Star Wars, il fait pas mal de choses, euh, voilà. Mais plus de, plus, moi, je suis plus fan de me retrouver autour de la table de jeu avec les figurines que d'en parler de manière générale. Euh, C'est pour ça que sur Commander TV, vous avez beaucoup plus de rapports de bataille que, ou, de, ou de, de Warhammer Academy que de live où on parle de, de, de libre-antenne du Wargame. Et là, pour le coup, bah, si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait ça. Euh, ça serait vraiment plus de jeux Tonton Geek. Et voilà. Allez, on passe à la suite. Et la chaîne suivante, c'est nos amis de Force 12 PA1. Alors Force 12 PA1, moi je les avais invités sur Commander TV pour, euh, bah, pour faire le, la présentation du jeu Shadowspire parce que c'est une chaîne qui parle exclusivement de Shadowspire. Euh, euh, qui d'ailleurs c'est plus Shadowspire, c'est euh, Bisgrave. Enfin là on est sur la saison 3, donc c'est Beastgrave. Euh, et donc ils font, euh, alors c'est Sid des cendrillon qui sont à l'initiative de cette chaîne-là. c'est deux joueurs qui sont très compétiteurs, qui, qui voilà. Et puis Sid, c'est en plus, c'est un peu un, un community manager, si je peux me permettre, vis-à-vis euh, -vis de, de ce jeu chez Spire en France. Il organise des tournois. Enfin voilà, il, il fait bouger le jeu. Et donc il, il, il a cette chaîne-là et, euh, et ils font des rapports de bataille ils font des rapports de bataille, ils font du deck building, ils font pas mal de choses. Euh, voilà, c'est... Euh, on, on va aussi au gré de... Alors moi J'aime beaucoup le personnage de Sid, très sincèrement, j'aime beaucoup sa personnalité. Il est très marrant, il a, il a, il a son humour, enfin voilà, c'est... C'est vraiment cool. Euh, et, euh, et donc, euh, ils font du rapport de bataille. Et... Euh, et alors, je vais me permettre d'être un peu plus critique que les autres sur cette chaîne-là, parce que je connais... Un petit peu Sid et, euh, et je sais que et je sais qu'il sait que ma démarche elle est elle est, elle est bonne et positive. Euh, il fait du rapport de bataille. Je pense qu'il a un gros potentiel parce qu'en plus il a des joueurs. Lui est un joueur de qualité. Les invités sont des. Pourquoi ça bouge Gros pourquoi ça bouge comme ça Arrête de me faire bouger ton putain de screen bordel. Et, et pourquoi ton image elle est de travers Sid Mais qu'est-ce que c'est C'est pas normal. Euh, euh, inadmissible. Non j'exagère. Mais euh, c'est du rapport de bataille, je pense qu'il y a un potentiel parce que le jeu est très bon, euh, mais... Euh ça manque de... Là, pour le coup, je vais direct dans les points... Je critique direct euh, Force 12 Perlin. 1 euh, Ça manque de un petit peu de cadre. C'est pas... pas cadré. Euh, il faudrait qu'on puisse voir un petit peu, présenter les figurines. Faut... C'est du divertissement, c'est du jeu, même si c'est ultra compétitif. Je trouve que mettre une caméra sur le dessus et, en plus, une caméra pas droite, euh, c'est pas suffisant. Euh, Force 12, là, oh c'est pas suffisant. Là. Il faut, il faut s'y mettre. Je pense que vous avez un gros potentiel, très sincèrement. Uh, Sid il a un super potentiel d'animation parce qu'il est, il est super drôle et il est dynamique etc. etc. Uh, il, a, il a le bagou, il a la vibe uh, et uh, il a en plus tout le... Le, le potentiel des joueurs autour de lui pour pour faire des super trucs mais euh, mais je pense que la façon dont il aborde des rapports de bataille est pas la bonne c'est pas assez euh, c'est pas assez dynamique voilà il faut faire du montage là il n'y a pas de montage hein. il a mis une caméra il vous balance ce truc donc si tu vas nous faire du putain de montage bordel c'est plus possible il faut s'y mettre il faut s'y mettre à mon gars parce que franchement il y a du potentiel et, euh, et puis il faut faire quelque chose pour ces miniatures aussi quoi euh, faut faire quelque chose pour ces miniatures donc si si vous êtes un grand fan de Shed Spire et que vous voulez aider une chaîne YouTube, franchement, aidez euh, Force 12 PA1. Pour, pour se trouver du graphisme, enfin voilà, ils ont, ils ont besoin, hein, je pense que Sid, il fait tout tout seul, et pour le coup, bah, voilà, l'outil enfin, informatique, c'est pas inné pour tout le monde, moi c'est pareil, hein, c'est pas moi qui fais tout, et, euh, et donc euh, voilà, je pense, que, je pense que il a besoin de soutien, Sid, il a besoin de pas être tout seul sur ce projet pour qu'il se développe, et je souhaite vraiment qu'il se développe, qu'il passe au moins la barre des 1000 abonnés, je pense qu'ils peuvent le faire, et, euh, et puis bah, qu'il qu structure un petit peu plus leur tournage, qu'on voit des, des choses, et, et Sid, tu t'inspires des rapports de bataille qu'on a TV, si tu sais pas comment faire. Je charrie, je souhaite vraiment que cette chaîne, elle, elle se développe et qu'elle continue. Parce que pour le coup, est... il est tout seul dans son domaine. C'est la chaîne francophone du jeu euh, de, de, de Underworld. Donc voilà, il faut, il faut que ça se développe. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est super intéressant et aussi super abordable. Donc voilà, il faut, il faut que ça se développe. En tout cas, je leur souhaite de continuer. Si vous êtes fan de ce jeu, les gars, il faut les soutenir absolument. Il faut vous abonner. Et il faut les bombarder de pouces bleus. Alors, on passe sur une des premières chaînes de... Sur, on passe sur une des premières chaînes de euh, bah de lore, de fluff, de, de narration, euh, qui est euh, Freewind. Et, euh, et donc, bah, euh, on le voit de suite, c'est une chaîne francophone et qui euh, recense 22 000 abonnés. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte à quel point le, le lore et le fluff de, de Games Workshop a une beaucoup plus grosse portée que le jeu euh, de, façon, de manière générale et, euh, et que les, les, les gens jouent au jeu Games Workshop pour l'univers de Games Workshop qui est euh, voilà, le Warhammer 40000 et, et Age of Sigmar qui sont des univers énormes et qui sont des univers incroyables, et je dirais même plus des univers incroyaux et, euh, et donc bah, on a ces, ces, ces vidéos de, de fluff qui sont, qui, qui sont vraiment cool et, euh, et qui font des, des des nombres de vues hallucinantes et ça c'est génial, ça veut dire que les gens aiment l'univers de science-fiction, aiment l'univers fantasy amené par le jeu de figurines par les jeux de figurines Games Workshop et qu'il bah, faut que derrière on récupère ces gens là et qu'on les amène autour d'une table de jeu pour gonfler de plus en plus le nombre de joueurs de, de, du jeu de figurines de manière générale donc voilà, alors je vous cache pas je vous cache pas après tout à l'heure je passerai aussi sur Planet War Game. je vous cache pas que moi je ne suis pas client de ce contenu, voilà je vous le dis très clairement. Euh, j'aime l'univers, j'aime le fluff, mais j'aime de, de manière très générale. Hein, j'aime l'univers du médiéval fantastique et j'aime l'univers de la science-fiction. Moi, je suis un gros consommateur de bande dessinée, J'aime beaucoup les BD... Euh Notamment dans le, dans, le, dans le domaine médiéval fantastique, enfin fantastique, euh, toutes les séries de, de, des éditions Soleil sur euh, nains, elfes, mages, etc. J'aime beaucoup, euh, dans le domaine euh, de la science-fiction, toutes les séries métabarons, etc. Enfin, J'aime beaucoup l'univers imaginaire autour du médiéval fantastique et du science-fiction. Euh, mais pour le coup, le fluff de... Enfin, le, cette approche-là, les vidéos fluff. Moi, je suis pas je suis pas client de ça, pour le coup. c'est vraiment pas le, le contenu que, que je vais regarder. Euh, maintenant, par exemple, je suis déjà allé regarder des vidéos sur euh, Age of Sigmar, par exemple, pour, pour essayer de comprendre. Euh, D'ailleurs, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Pour essayer de comprendre, en fait, le, le déroulement... Euh, scénaristique autour du jeu. Euh, et là, pour le coup, bah, là, si on veut vraiment découvrir l'univers, c'est là-dessus qu'il faut aller. Et, euh, et voilà, et donc, ils, en parlent, ils en parlent très bien. Donc là, là on est vraiment sur, sur, plus sur 40K hein, sur FreeWind. Euh, maintenant, je, je vais aller dans, la, dans sa bibliothèque. Je vais aller dans sa bibliothèque. Et puis, il bah, y a beaucoup de vidéos. Ça fait longtemps, hein, je pense que FreeWind, ça fait un moment qu'il existe, deux ans. Ouais, on a du contenu qui a, qu a, qu a plus de trois ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, super. Euh... Super contenu, super chaîne. Si vous aimez le lore, si vous aimez le fluff, eh ben, euh, il faut évidemment le rejoindre. Euh, voilà. Et puis, euh, alors, si j'avais des points améliorés, là, pour le coup, c'est diffi très difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis, euh, suis pas client de ce contenu. D'ailleurs, je ne suis même pas abonné, tiens. Allez, hop, on va s'abonner et on va s'activer la cloche. Euh, je ne suis même pas... Enfin, euh, je ne suis pas forcément client de ce genre de contenu donc euh, donc euh, je, je préfère pas me prononcer sur les, les, les choses à améliorer parce que euh, je ne saurais pas quoi dire voilà en tout cas euh, c'est une chaîne c'est une chaîne qui aborde le wargame à sa façon euh, et, euh, et il le fait très bien puisqu'il recense 22 000 abonnés donc moi j'ai c'est un, un pour moi c'est un indicateur de, de, de qualité donc voilà je lui souhaite une très très bonne continuation tous tous l'ami Furine. alors une autre chaîne complètement différente de la précédente c'est les dingues de jeu alors les dingues de jeu, c'est une, euh, une chaîne qui traite, euh, qui traite du, du jeu, pour le coup, là c'est vraiment des joueurs, et, euh, et c'est une chaîne, c'est un, un, un groupe de joueurs en fait, c'est un groupe de potes qui, qui, qui, qui développe une chaîne YouTube à travers la personnalité de, de Pierre qui est l'animateur, euh, qui en plus, je pense, est un, un personnage assez charismatique, de par sa carrure, de par son style et tout. Euh, donc il anime ça avec ses potes qui interviennent sur différents types de jeux. Et, euh, et puis, bah, il, il brasse pas mal de jeux, euh, on survole pas mal de choses, mais c'est des joueurs. Et en fait, ils partagent vraiment par la vidéo leur passion du jeu. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a plein de choses. Alors, ce qui les a beaucoup... Euh, beaucoup euh, il y a beaucoup de contenu autour du jeu Eden, euh, le jeu Eden, que, qui pour le coup, moi, je n'ai jamais trop accroché avec ce jeu, euh, non pas par le, de par le gameplay, mais par le, le graphisme et l'approche de l'univers qu'a ce jeu. Euh, voilà, j'ai pas accroché sur ce jeu euh, initialement, euh, mais ça, c'est encore une fois, c'est qu'un ressenti personnel. Et, euh, et je sais qu'ils ont fait beaucoup de contenu autour de ce jeu-là. Et, euh, et après, il bah, y, y a quand même beaucoup d'autres choses, hein, on n'est pas que sur Eden. Il euh, euh, y a du Kill Team, euh, parfois Pierre il nous montre sa table de jeu, ses décors, euh, voilà, ils montrent plein de choses, ils voilà, il part, il partagent vraiment leur passion du jeu, donc c'est vraiment cool, et, et en fait on évolue avec cette chaîne-là, on évolue aussi au gré de, bah, de ce groupe de joueurs qui semble super cool, euh, et euh, ils ont fait du Trône de Fer, ils ont fait des rapports de bataille Trône de Fer d'ailleurs, à, à peu près au même moment que nous, euh, on, devait, on devait essayer de se caler une partie ensemble d'ailleurs. Et, euh, et puis il euh, y a du Blackstone, il y a des parties d'initiation, il y a plein de choses, c'est une chaîne qui est vraiment cool, il y a une bonne vibe, et là j'ai vu, ouais voilà, une, une dernière qui m'a plu, c'est, euh, euh, alors déjà, euh, ce que j'apprécie, j'aime beaucoup l'intro de cette chaîne, attendez si j'arrive à la mettre, voilà, j'aime beaucoup l'intro de cette chaîne, c'est un délire, euh, on voit de suite hein, qu'on a affaire à une bande de potes, euh, qui, qui tambourine euh, qui, qui, qui tape dans le cruchot hein, ça, ça, ça tambourine un peu de la bière les mecs sont contents euh, mais voilà c'est une bonne de potes et, euh, ils kiffent et ça c'est, en, en fait on, on s'y retrouve, voilà, ils sont dingues de jeu, et on, on, on, on s'y retrouve dans, dans cette bande de potes, parce qu'on l'a tous en fait cette bande de potes autour du jeu, et là ils ont fait un rapport de bataille qui semble super bien réalisé en plus, euh, autour de, du jeu Dust 1947, qui est un jeu de figurines qui se passe dans l'univers de la seconde guerre mondiale, euh, je vous invite à aller découvrir la vidéo si vous voulez découvrir le jeu, parce qu'elle elle me paraît super cool et, et très bien réalisée, euh, voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont, euh, ont, euh, ont des très belles figurines, ils ont des belles tables, c'est des, des joueurs de figurines accomplis, hein. c'est des mecs qui, qui, qui peignent, qui jouent, voilà, qui... Euh, même l'environnement le, est vraiment cool, quoi. les mecs qui jouent autour d'un bar, enfin voilà, c'est top, vraiment, vraiment très bonne chaîne, je vous invite à la suivre. Euh, si j'avais quelque chose à améliorer sur cette chaîne-là, euh, pour le coup, ça serait... Euh... Je sais pas, franchement, je sais pas parce que euh, je trouve que le... on est dans l'univers d'un groupe de potes, d'un groupe de, de joueurs, de passionnés, qui partagent ça par le biais de la chaîne YouTube, donc voilà, euh, je dirais plus de 40k. Voilà. Franchement, je ne me mouille pas, si j'avais des trucs à améliorer sur le temps de jeu, ce serait plus de 40k, euh, et, puis, euh, et puis pourquoi pas une collaboration, moi ça sera avec, avec grand plaisir que je me retrouverai autour d'une table avec, avec Pierre, qui en plus partage, il a, il a sa personnalité, il a son délire qu'on qu qu découvre aussi dans les vidéos, donc, euh, donc voilà, Donc n'hésitez pas à, pareil, à soutenir cette chaîne et à la découvrir. Et la suivante, c'est AS Miniature, les amis. Euh, AS Miniature, qui est une chaîne qui, euh, qui parle à la fois de peinture et à la fois de jeu, même si je pense qu'il est quand même beaucoup plus porté sur la peinture et le modélisme que sur le jeu, euh, ne serait-ce qu'on le voit par, la, par, la, par le contenu qu'il apporte. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui parlent de peinture, de tutos peinture, etc., euh, que de jeux à proprement parler. Il avait fait une série de vidéos qui était assez intéressante, qui parlait des phases de jeu, et euh, il vous donnait des, des trucs à pas oublier... Euh, euh, des trucs à pas oublier, alors je sais plus où elles sont ces vidéos mais voilà des trucs à pas oublier quand voilà, la charge, charge et combat les 10 points à vérifier etc, donc ça c'est cool, c'est une bonne approche euh, et, euh, et puis bah, il fait beaucoup beaucoup de tutos, euh, peinture donc ça c'est euh, vraiment vraiment sympa euh, il a son approche personnelle de, de, du, du jeu de figurines euh, et puis c'est un personnage qui a l'air super sympa aussi euh, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs AS, moi je l'appelle AS Miniature, mais je suppose qu'il a un prénom, ce, ce jeune homme, que je ne connais pas. Donc voilà, dans sa dernière vidéo, il nous invite à, à, à peindre Marnus Calgar. Euh, et puis bah, il y a des liens sur ses réseaux sociaux. Il, il a lancé un, un Patreon, donc lui il veut fonctionner par Patreon. Patreon, c'est vraiment le type de fonctionnement pour beaucoup, beaucoup de peintres. Je sais qu'il a, de ce que j'ai compris, il, avait un, il tient aussi un service de peinture. Hein. Donc voilà. Euh, et euh, ses vidéos sont sympas, il a un bon délire. Euh, il, part, euh, il part dans certains délires aussi dans certaines vidéos, euh, des trucs de montage, un peu qui coulolent et tout donc c'est plutôt cool euh, et, puis, euh, et puis après bah voilà, après il nous montre après c'est un tuto peinture. Donc, euh, donc voilà c'est intéressant alors les tutos peinture sont pas du niveau de ceux de mini socle clairement. Euh, je pense qu'il n'a pas le niveau de peinture de, de, de Dim, mais il a, il a un très bon niveau de peinture. Et, euh, et puis, surtout, il a, pareil, il a encore une fois, une, une très bonne approche pédagogique. Il a une vraie volonté de partager son, sa, sa façon de faire, sa façon de peindre. Donc, euh, voilà, encore une fois, c'est un, un YouTuber à soutenir, à liker, à partager. C'est du bon contenu. Euh, voilà, c'est euh, vraiment cool ce qu'il fait. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à aller découvrir ces, ces vidéos. Il peint l'aéro, il peint au pinceau, il peint la contraste. Euh, voilà, c'est vraiment cool. Une chaîne, une chaîne plutôt sympathique. Et puis, euh, hey, il est déjà... Il va me il va rattraper, il va nous rattraper. Hein. Il est déjà à, à quasiment 5500 abonnés. En l'espace de pas énormément de temps. Hein. Attendez, on va, on va aller voir l'ancienneté de cette chaîne. Ah, bah J'étais au bon endroit. En l'espace de, de... Voilà, il a, il a un peu plus d'un an. Il a un an. C'est une chaîne qui a un an et, qui, a déjà, euh, et qui, a déjà, euh, qui est sur la route de ses 6000 abonnés. Donc euh, voilà, il a son délire, il a son, son univers et il le partage très bien. Donc voilà, pareil, super, euh, euh, super chaîne à qui, on souhaite, à qui on souhaite une très très bonne continuation. Ah, j'ai pas dit les points améliorés. Eh ben, il y en a pas. Voilà, tant pis, c'est passé. Euh, esquisse miniature. Alors, cette chaîne-là, c'est une chaîne de euh, modélistes. Vraiment. Euh, on... C'est est ce, ce garçon-là qui, qui, on va l'appeler Esquisse, parce que pour le coup, c'est pareil, je ne connais pas son prénom ou son surnom. Et en fait, qui nous partage plein, plein, plein de connaissances dans le domaine du modélisme et pour le coup de l'impression 3D, parce que pour le coup, ça, ça, c'est le domaine qu'il maîtrise. Donc, c'est une chaîne sur l'impression 3D, sur le modélisme. Il donne plein de conseils, etc., etc. Donc, voilà, c'est... C'est, je dirais, c'est une chaîne de partage. Essentiellement, c'est vraiment le gars, il partage tout ce qu'il sait, il partage plein de choses. Euh, il y a plein de types de contenus différents. Il vous montre ce qu'il imprime, il vous montre ses réussites, ses échecs. Euh, il vous parle aussi des de l'impression 3D, il vous donne le matériel, il vous donne quelques tutos. Enfin, voilà, c'est vraiment sympa. Euh, pour le coup, il n'y a pas de... Il y a pas de il n'y a pas de concurrence, sur YouTube, pour moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de, de guéguerre entre chaînes, de, entre chaînes ça n'existe pas. Euh, mais pour le coup, lui, dans son domaine, il est tout seul. ou Alors moi, je ne connais pas, voilà. s'il y en a, je ne connais pas. Mais à ma connaissance, moi, je connais que lui, qui aborde le sujet de l'impression 3D et de, du modélisme par de cette façon-là. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, pour le coup, par exemple, il y a acheté sa première, acheté sa première imprimante. Euh, voilà ben, il vous donne il vous donne des conseils il vous donne des conseils pour acheter votre première imprimante 3 D la différence entre la résine le PLA enfin voilà euh, il y a un petit délire bucolique aussi on sent que c'est quelqu'un qui habite à la campagne et qui euh, qui qui, qui, qui alors, je sais pas s'il vit de sa passion, ce, ce monsieur, mais euh, en tout cas, euh, je lui souhaite d'y arriver, si, si ce n'est pas le cas, parce qu'il partage vraiment tout ce qu'il sait. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, euh, et puis bah, et en plus, c'est apprécié parce qu'il est à, il est bientôt à 10 000 abonnés. Euh, donc, euh, donc, voilà, c est, c est, ça montre aussi que c'est du contenu qui intéresse. Ça, c'est un petit message pour mon ami euh, My Scenari, qui euh, est un expert dans le domaine de l'impression 3D. On est dans un domaine qui intéresse. Et où il y a peu de contenu, donc il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être se bouger le cul-culu à un moment. Hein donc voilà, en tout cas euh, c'est une super chaîne, si j'avais quelque chose à améliorer, bah, euh, je ne sais pas, c'est un domaine que je maîtrise pas. Donc je pense qu'en plus le fait qu'il ait ce nombre d'abonnés, le nombre de vues qu'il fait, c'est qu'il sait de quoi il parle, et il, il maîtrise son sujet. Donc je dirais, fais des miniatures mon pote euh, ou pas d'ailleurs, ça prend du temps et c'est peut-être pas là-dessus qu'il veut passer du temps. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a, y a un, petit, euh, un petit manque visuel au niveau des miniatures quand on découvre la chaîne, euh, où on voit pour le coup on vraiment que sa tête, euh, et donc euh, et parfois pas sur des pauses les, euh, les plus favorables. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, en tout cas, je lui souhaite de continuer ce qu'il fait, parce que pour le coup, c'est vraiment très bien et super intéressant ce contenu. Donc, donc voilà, je passe à la suivante. Et bah encore une chaîne d'un modéliste, de modélisme, euh, c'est Maher Prod. Alors Maher Prod, c'est vraiment, je pense, c'est le, le bon pote à Iggy. Je pense qu'ils sont du même coin parce qu'il il, il apparaît souvent sur les lives d'Iggy, euh, Maher. Et, euh, et là, pour le coup, bah, c'est pareil, c'est un, un passionné de modélisme qui partage bah, sa passion. Euh, la, la dernière vidéo qu'il a, qu a postée, c'est euh, faire un, peindre un, un free hand, un main levée euh, sur une bannière. On va faire un petit... Euh, un petit scroll. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une chaîne, une chaîne de modélisme qui est assez euh, qui est assez sympa parce qu'encore une fois c'est euh, c'est l'approche d'un joueur sur, euh, sur sa façon de pratiquer le jeu et qu'il la partage par le biais du, du média YouTube. Donc là c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il fait. Euh, là pour le coup celui-là il est assez intéressant parce qu'il est bien fait en plus. Euh, son parchemin en free end et, euh, et c'est c'est relativement soigné, c'est propre, c'est bien amené. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, il amène plein de contenus différents, euh, il amène plein de contenus différents euh, de, de tout type. Donc on a euh, tuto sculpté, euh, on a un vlog, euh, de l'impression 3D, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment le passionné qui vous partage sa pratique, euh, voilà. Euh, c'est structuré, hein, on le voit en plus c'est structuré avec les miniatures, c'est bien fait. Euh, le contenu est sympa, donc je vous invite, je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'il fait, parce que le, le, la thématique est plutôt large, enfin, il balaye pas mal de choses. Euh, et, euh, et puis voilà, si j'avais un point à améliorer, euh, bah, encore une fois, je sais pas, C'est des... C'est un domaine pour le coup, le, le modélisme, où moi j'ai du mal à me prononcer, hein, parce que bon, euh, voilà, mais euh, peut-être plus d'impression 3D, pour le coup, euh, s'intéresser un peu plus à l'impression 3D, euh, savoir, euh, avoir des avis de joueurs, ce que ça donne, ce qu'on peut faire, ce que tu peux produire, euh, voilà, peut-être peut c'est une piste, je sais pas. Après, euh, pour la suite, euh, bah, c'est cool, c'est du contenu. Euh, du contenu comme celui-ci, il n'y en a pas énormément sur, sur le YouTube francophone. Donc voilà, on lui souhaite de continuer. N'hésitez pas à le soutenir et à, et à aller découvrir sa chaîne. Alors le suivant, c'est euh, Francis Mini. Lui, je l'ai pris parce que je l'ai sélectionné dans les 20 chaînes parce qu'il a vraiment un délire de l'espace. Donc c'est euh, un ovni. Alors un, euh, si je ne m'abuse, il est belge, notre ami Francis Mini. Et puis bah, il aborde en gros le, le, le média YouTube par le biais d'un personnage euh, qui est un personnage grimé avec... Euh, avec sa, sa, sa perruque et sa grosse barbe et puis un accent belge ultra prononcé. Et donc, euh, donc voilà, c'est euh, pareil, c'est marrant, c'est un passionné qui se camoufle derrière un personnage pour vous partager sa passion et, euh, et il fait, euh, il, voilà, il fait, il fait, fait c'est marrant, c'est une approche comique un petit peu de, de la pratique du wargame. Il euh, y avait une vidéo sympa que j'ai vue passer euh, que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il y, y a je pense vraiment un truc à faire peut-être un peu plus vieux là il a fait des, de nombreuses vidéos sur le confinement je la trouve plus il peint une armée euh, en speed euh, en speed en fait il, il se filme en accéléré il y, a, il y a beaucoup de chaînes américaines qui le font et, euh, et je trouve qu'on n'a pas ça en France et que bon alors là pour le coup il y a, il y a des choses à améliorer sur ce qu'il a fait mais l'idée était très bonne je le trouve plus je trouve plus la vidéo mais, euh, mais voilà, euh, c'est une chaîne de peinture, hein, essentiellement. Et c'est de la peinture euh, abordée, c'est de la peinture un hein, niveau, euh, niveau lambda. Il hein, n'y a, a pas un gros niveau de peinture dans les tutos qu'il amène. Il vous montre des techniques simples de peinture, euh, avec humour et avec sa touche personnelle. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et moi, voilà, si, si j'avais un truc à, à conseiller à cette chaîne, c'est ne change rien. En vrai, c'est euh, un bon délire et qu'il faut continuer. Ensuite... Ensuite, ensuite, on a euh, Hobby Figurine. Hobby Figurine, alors déjà, quand on découvre Hobby Figurine, on est content de voir que Gauvin de Camelot euh, fait du wargame. Donc euh, ça, ça fait plaisir. Euh, c'est euh, absolument pas vrai, hein. donc c'est le, le gars qui, qui s'occupe de cette chaîne, je trouve qu'il a un air de Gauvin dans Camelot. Donc voilà, je voulais le dire, ça, ça, ça y est, c'est fait. Euh, donc c'est une chaîne euh, c'est une chaîne qui a quand même 8000 abonnés donc euh, c'est qu'on peut mettre à la même échelle que nous hein, à peu près on est à 8000, euh, on, on approche les 9000 mais bon on est à peu près à la même échelle et donc c'est une chaîne qui couvre pas mal de thématiques euh, tuto peinture, euh, unboxing, euh, présentation de, de choses, euh, voilà de présentation de nouveautés, etc., etc. Et il fait du rapport de bataille. Là, pour le coup, c'était la petite vidéo que j'avais sélectionnée pour, pour vous montrer. Euh, c'était le rapport de bataille de euh, Tanks, ce qui doit être un jeu, euh, un jeu de tank. <rire> C'est génial et, euh, et pour le coup, euh, je trouve que la vidéo est bien faite. Et... Euh, et qui mérite, euh, mérite de la visibilité parce que c'est un, un bon rapport de bataille. Euh, c'est un, un, un bon rapport de bataille d'un jeu qu'on qu ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir à travers cette vidéo. Euh, voilà. Et, euh, et vraiment, vraiment, c'est cool. C'est cool. Et, et je pense que ce qu'il faut à cette chaîne, c'est plus de rapports de bataille. Moi, bah, c'est ce que j'aimerais voir. De bah, toute façon, j'aime je... bien découvrir un jeu par un rapport de bataille. Donc déjà, quand on, on a envie de présenter un jeu, là, pour le coup, le, le jeu Tank, bah, via un rapport de bataille, c'est pertinent. Et je sais qu'aussi, de toute façon, de manière générale, la communauté aime les rapports de bataille. Donc je pense qu'une chaîne, si elle veut se développer, il faut qu'elle le fasse par le biais du jeu, en présentant du jeu. Et, euh, et je pense que c'est peut-être ce qui manque un petit peu à cette chaîne. On a envie de, de voir du rapport de bataille. Il fait du rapport de bataille. X-Wing aussi. Euh, J'ai vu qu'il avait présenté les tapis de Crank, qui est un de nos partenaires. Euh, voilà, c'est une chaîne qui est plutôt cool. Euh, et qu'il euh, qu faut soutenir aussi. Hein. Évidemment, il faut soutenir. Si j'avais un point aussi amélioré, ça serait les miniatures. Je pense qu'il lui faut vraiment un, un graphique et un. Euh, le, le, je suis pas fan du logo aussi, je dois admettre. Je trouve que je suis pas fan du logo. Ça fait vraiment logo fait sur Paint. C'est pour le coup, je pense que il peut, il peut faire quelque chose de plus cool. Et euh, et puis euh, et les miniatures. Vraiment prendre le temps, d'avoir une miniature un peu plus structurée, un peu plus euh, un peu plus jeu, un peu plus ludique. Donc euh, donc voilà, vraiment euh, vraiment faire un, un effort, je pense sur la miniature. Et puis euh, et puis on, et puis on est bon quoi, vraiment euh, à soutenir. Encore une fois, je vous l'ai dit, toutes les chaînes qui sont présentées, il faut les soutenir les gars. Euh, voilà. Et donc il présente sa chaîne, la chaîne YouTube de, du Wargame, la chaîne YouTube du Wargame, des tutos peinture, décors et jeux. Voilà les La dernière chaîne que je vais vous présenter, à ah mince, je suis direct sur la vidéo que je voulais vous montrer, euh, c'est, avant Commodore TV, c'est euh, Planet Wargame. Alors Planet Wargame, c'est la chaîne de référence fluff sur Warhammer 40 000. Euh, Je ne crois pas qu'ils fassent de Age of Sigmar. Euh, et c'est surtout, c'est une chaîne qui a explosé euh, sur cette dernière année avec son contenu. Alors là, c'est les contenus qu'ils font en live confinement, donc moi, je suis pas euh, j'ai pas trop suivi ce qu'ils faisaient. Euh, néanmoins, euh, la, la chaîne que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, pas la chaîne de la vidéo. Parce que je vous l'ai dit, hein, moi, le, le contenu, euh, vraiment le contenu, euh, le contenu fleuve, ce n'est pas ma, ma cam. Euh, maintenant, ils ont fait ce type de vidéo-là avec euh, vraiment l'intro, hein, on ne va pas se le cacher. C'est... Euh, c'est du Camelot, euh, dernière saison, quoi, hein. Camelot dernière saison, quoi c'est vraiment l'intro Camelot dernière saison, graphiquement, musicalement, euh, rythmiquement parlant, c'est vraiment ça. Et donc en fait ils, se, ils ont créé un fluff et, euh, et autour de Rapport de Bataille et qu'ils présentent via des figurines, donc ça c'est vraiment cool. Euh, moi je leur avais proposé qu'on fasse un part enfin qu'on fasse un partenariat, mais qu'on fasse une, une collaboration justement entre nos deux chaînes pour qu'ils nous mettent une, une thématique fluff, un univers, qu'ils créent une histoire, qu'ils scénarisent un truc, que nous, on joue avec leur scénario, et qu'on fasse un mix des deux vidéos. Enfin, voilà, j'avais proposé qu'on fasse un truc comme ça, ça n'a pas donné suite. Donc, Planet War Games, si vous m'entendez, moi, je suis vraiment toujours chaud, parce que je trouve que leur approche de l'univers est vraiment cool. Je pense que notre approche du jeu, elle est vachement complémentaire à ce que eux, ils font, et on pourrait faire, on pourrait faire une, une vidéo vraiment, vraiment sympa avec eux. Donc, euh, donc Voilà. En tout cas, euh, c'est une très bonne chaîne. Alors, on sait ce qui ce qui démarque, on va dire, Planet War Wargame sur les vidéos fluff, c'est euh, Vincent et, euh, et notamment sa, sa narration, puisque c'est lui qui fait la narration des vidéos fluff autour de 40K. Et c'est ce qui donne vraiment le grain, le timbre Planet War Wargame. C'est euh, la narration de Vincent. Alors, je sais qu'ils sont deux... Euh... C'est Tim, il me semble, Timothée, l'autre. Et je pense, je pense hein, que c'est lui qui, qui doit faire... Euh, je pense que Vincent lui envoie la piste audio et c'est lui qui doit faire le, le montage vidéo, l'intégration avec les musiques, etc. etc. Je, je, je suppose que c'est comme ça qu'ils se partagent le taf. Et, euh, et donc voilà, ce qui en qu fait vraiment une très bonne chaîne de, une très, très bonne chaîne de, de fluff. Euh, ils font de plus en plus de lives, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Mais là, pour le coup, ils font de plus en plus de lives et euh, avec des thématiques vachement variées. Et, euh, et ils ont de plus en plus de monde qui les suit. Donc ça, c'est super, super cool pour eux euh, d'avoir euh, une communauté vraiment qui les suit et qui, qui est dans le même délire qu'eux. Et euh, ça, c'est vraiment cool. Et, euh, et donc voilà, donc une chaîne qui a encore, je pense, un, un, beau, un beau parcours devant elle, d'évolution, de voilà de... Une super chaîne qui a, qui a encore de beaux, de beaux jours devant elle. Et puis en plus, bah, elle, elle fait vivre aussi l'univers de, de Games Workshop par le biais de, par le biais de ses vidéos. Et, euh, et donc ça, c'est euh, que du plus. Et euh, on leur souhaite une très très bonne continuation. Et pourquoi pas une collaboration les amis. Commander TV, Commander TV, Commander TV. Que vous dire sur cette chaîne bah Déjà, c'est la mienne. Donc euh, j'en suis extrêmement fier. Je ne vous le cache pas. Je suis... Euh... Je suis très très fier de cette chaîne parce que euh, on est parti euh, je suis parti d'une idée euh, qui était de partager en fait ma pratique du jeu de figurines de qui était le jeu de figurines compétitif et, euh, et j'ai partagé cette envie là avec des joueurs et qui ont décidé de me suivre sur ce projet donc ce projet c'est mon projet mais j'ai pas été le seul à bosser dessus et après bah euh, J'ai été euh, le, le fer de lance du projet, il y a plein de gens qui se sont greffés, qui sont repartis, euh, voilà, c'est aussi ça le, le jeu de figurines de manière très générale, hein. c'est euh, des allées, des venues, on s'y remet, on arrête, on reprend, etc. etc. Donc voilà, euh, voilà le Commerce TV, pourquoi c'est mon bébé et pourquoi je l'adore. C'est parce que c'est un projet que je porte depuis deux ans qui me prend énormément de temps et énormément d'énergie. On va pas se le cacher, vous le savez, les, les, les, les gens qui font du YouTube le savent de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, cette chaîne-là, elle est initialement portée sur le jeu compétitif, mais euh, petit à petit, on a un petit peu élargi notre, notre champ d'action tout en gardant notre approche qui était de dire on joue un jeu de stratégie, donc on l'optimise. Euh, maintenant, il n'y a pas que de l'ultra compétitif hardcore. Voilà, on a fait des vidéos de présentation de champions, on a fait des vidéos de présentation de jeux. Euh, pas trop d'unboxing parce que je ne suis pas fan, mais euh, voilà, on a, on a fait pas mal de choses. Et, euh, et je pense qu'on a, on a, on est un, j'ai créé une chaîne qui est devenue importante dans le paysage du wargame français, je le pense. Maintenant, j'ai aussi créé une chaîne qui, euh, qui a une thématique clivante, parce que euh, aborder le tournoi, la compétition à Warhammer 40 000, c'est clivant dans un sens où euh, c'est initialement déjà une pratique du jeu qui parfois euh, est abordée par l'ego des individus et du coup ça, ça rentre en confrontation. Donc euh, c'est pour ça que je pense que j'ai les contenus wargame les plus dislikés de tout le wargame. Je prends par exemple euh, le dernier rapport de bataille de Poulki. Euh, il y a certes des difficultés en son, etc. etc. Euh, vous avez quand même posé 49 dislikes. Et là, ça lag, c'est parce que une... je suis dans la cave et ma connexion est merdique. Vous avez quand même posé 49 dislikes sous la vidéo. Quoi. On est sur un rapport de bataille des jeux de figurines et j'arrive quand même à recenser 49 dislikes. Et euh, c'est ça, aujourd'hui, la difficulté de Commodore TV c'est de se dire qu'on a aussi cristallisé euh, l'ego des gens par la chaîne et que du coup, il eh ben, y a des gens qui ne nous aiment pas du tout du tout et qui ont beaucoup beaucoup envie de le faire savoir. Mais c'est comme ça, c'est euh, aussi un choix et c'est complètement assumé hein, de se dire qu'on aborde la, le jeu de figurines comme ça et, euh, et euh, ça reste un, un, un super projet moi, que, que, que j'aime à mener et, euh, et donc qui est, euh, qui, que, que j'apprécie plus que tout. Et, euh, et donc voilà, donc vous avez de nombreux types de contenus, euh, du rapport de bataille, beaucoup. Euh, les Warhammer Academy, ça c'est notre, on va dire, c'est petit, euh, la petite pépite de Commander TV euh, qu'on avait d'abord abordé par les Magic Tricks et euh, qu'on a développé en Warhammer Academy qui est pour le coup bah, une façon euh, d'aborder le jeu par, euh, par l'aspect stratégique. Et puis, euh, et puis voilà, après on fait plein de contenus, on fait de la review, voilà, on a fait plein de choses. Donc, euh, donc voilà. On ne recense que, malheureusement, euh, on n'a pas encore 9000 abonnés. Euh, je trouve qu'on rame. Très sincèrement, la chaîne a, a, a connu une grosse explosion au début. Euh, dans ces 6-8 euh, premiers mois, voire la première année. Et la deuxième année, on a, on a ramé. On a ramé. Et, euh, et là, on est en phase de ramage parce que bah, on n'avance pas. Je évolue plus. Enfin, c'est pas le contenu, c'est le... la chaîne en elle-même n'évolue plus actuellement pour des raisons que je ne m'explique pas. Et donc il faut, il faut absolument d'ailleurs que moi je me remette en question vis-à-vis -vis de mon approche avec la chaîne parce que bah, la, la chaîne n'avance plus et à partir du moment où la chaîne, et le projet n'avance plus, bah, comme je vous l'ai dit sur les, les plus petites chaînes tout à l'heure, bah, ça ralentit, la motivation ralentit et donc on n'a plus forcément envie de, de continuer d'y mettre autant d'énergie qu'on le met. Donc voilà, il y, y a des remises en question qui vont être faites sur, sur la chaîne TV. Euh, néanmoins, euh, voilà, on, on apporte un contenu euh, euh, original, parce que bah, typiquement, euh, les Warhammer Academy, les Magic Tricks, notre façon d'aborder le rapport de bataille, elle est originale et personne d'autre l'a fait. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Je suis super content d'avoir mon contenu, euh, d'avoir mon logo, d'avoir ma, ma, mon approche du jeu. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que j'essaie de faire. Euh, voilà. Et puis, je tiens aussi à remercier tous les gens qui m'aident à le faire. Et qui m'aide sur la conception graphique, sur, sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Si j'avais quelque chose à améliorer sur Commander TV, très sincèrement, ça serait plus de jeux. Euh, J'aimerais, et je vais le faire, si, si, faire euh, c'est euh, plus de contenu jeu. Vraiment plus de rapports de bataille, plus de vidéos, euh, plus de rapports de bataille. Vraiment, vraiment, plus de jeux, plus de jeux. Et plus de divertissement. Parce que parfois, on aborde peut-être un petit peu trop de façon sérieuse le, le contenu Commodore TV. Et donc, euh, et donc euh, voilà. Mais il euh, y, y a des lignes qui vont changer dans Commodore TV, je ne vous le cache pas. Euh, vous le découvrirez très bientôt, je l'espère. Mais euh, voilà, c'est une chaîne dont je suis très content, qui arrive à un stade, à, à un seuil. Euh, qui n'évolue plus. Le seuil de commentaire TV n'évolue plus actuellement et donc euh, je l'espère va va va révoluer et, et se révolutionner d'ici peu. Euh, et puis euh, et puis voilà. Donc j'ai fini euh, j'ai fini pour. Euh pour ma critique de Commodore TV. J'espère que cette, cette petite thématique de vidéo vous a plu. Et, euh, et, puis, euh, et puis, pourquoi pas aborder d'autres thématiques de cette manière-là, en vous donnant mon avis. S'il si, si y a des choses qui vous chauffent, qui vous tentent, vous pareil, vous me le mettez dans les commentaires. Et puis, et puis je verrai pour, pour vous faire de, de nouveaux contenus de ce type-là, en tout état de cause. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV. Les potos, je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.